Bonjour et bienvenue à tous euh, dans ce live où, euh, vous voyez bien, on est quatre, on est euh, du beau monde. Euh, je vais vous laisser vous présenter pour commencer chacun. Euh, bon, moi, c'est Julien de Demos Kratos. On se présente parce que la, le live est sur trois chaînes différentes, donc euh, euh, ça vaut le coup de se présenter. Donc euh, Maëlle de euh, Floraison, je suis stagiaire à, à Floraison. Donc Floraison, c'est un média autonome, autogéré par des stagiaires et euh, qui a comme euh, ligne euh, éditoriale, si je puis dire, euh, l'anarchie, l'écologie et le féminisme. Et euh, un de nos premiers euh, podcasts d'ailleurs était sur euh, les femmes euh, chez les Gilets jaunes. Donc euh, voilà, on est euh, très présent euh, sur euh, la diffusion des, euh, des idées et du mouvement des Gilets jaunes. Merci. À ma gauche Eh bien, donc, euh, Sanglier Jaune, de la chaîne YouTube Sanglier Jaune, fraîchement sorti de la forêt, pour montrer tout ce qui se passe en caméra, en citoyen caméra embarqué euh, au travers du mouvement des Gilets Attends. jaunes, de la naissance du mouvement sur les ronds-points, dans les manifs. Donc, ça a commencé avec le Tour de France des Gilets jaunes. Et puis, cette volonté, toujours, de montrer de l'intérieur ce qui se passe de bien et ce contact très proche avec les activistes pour mettre en avant vraiment tout ce, tout ce travail de fourmi qui est fait partout, y compris ici, on va le voir euh, tout à l'heure. Et salut les internautes, donc euh, moi c'est Jemil de la chaise du même nom, où euh, des divers sujets sont abordés de diverses manières, euh, en partant quand même de choses artistiques et puis après politisées. On essaie de politiser, de repolitiser l'actualité, euh, mais aussi d'aborder des sujets plus profonds avec des formats plus longs, comme on le verra aussi aujourd'hui ensemble pendant une heure, une heure et demie. Et alors avant de commencer euh, ce, ce live, on va vous faire une petite présentation rapide du point technique, comment ça va s'organiser. L'idée. C'est déjà qu'on a une première présentation de où on est, ce qu'on fait, c'est quoi, quoi ce lieu, pourquoi on fait un live aujourd'hui. Euh, et ensuite, on va accueillir plusieurs Gilets jaunes qui nous attendent de côté, qui vont nous euh, parler des travaux euh, qu'ils ont faits. Euh, et vous pourrez interagir. Il y aura des moments où euh, on vous donnera la parole dans le chat, on répondra à vos questions. Il y aura cette interaction, des interviews avec les Gilets jaunes et nous qui interviendrons de temps en temps pour, pour donner notre avis et, et discuter avec vous. Euh, voilà, et je précise que c'est Milly qui est notre... Euh, mon équipière dans l'émission de la Forêt du Sanglier qui nous tient le chat encore. — merci, merci à elle. Et bien sûr, peut-être préciser un petit truc en plus. Ce qu'on va pouvoir dire ici, échanger entendre, n'a pas pour vocation de... de elle n'est pas mandatée par l'Assemblée la, par des Assemblées. C'est vraiment un moment, dans un moment. Euh, voilà, il y, y a de la subjectivité essentiellement. Il n'y a rien d'objectif. C'est des choses qu'on ramène de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a cru comprendre. Et on le rappellera tout au long de l'émission. Et alors, c'est quoi cette Assemblée des Assemblées des Comment Gilets jaunes par ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Sanglier Bien sûr. Alors l'Assemblée des Assemblées des Gilets Jaunes, c'est une initiative qui est sortie de Commercy au départ. Euh, Commercy, donc un petit village complètement isolé et improbable au fin fond de la Lorraine. C'était <rire> fin janvier. Et en fait, ils sont partis de l'idée effectivement bah, de rassembler toutes les âgées. Les assemblées générales qui se faisaient sur les ronds-points euh, partout dans les villes et d'essayer de créer quelque chose de national avec simplement l'idée d'essayer de réfléchir. Est-ce qu'on en fait quelque chose de cette assemblée des assemblées Quel peut être son rôle, son but C'était pas du tout la volonté de créer justement quelque chose de pyramidal qui est évidemment très... Euh, on on s'en méfie beaucoup dans les gilets jaunes. Donc euh, du coup, euh, elle a eu lieu donc, fin janvier. Il y a eu à peu près 200 participants, 200 mandatés. Donc ils ont fait un appel. Hein, ils ont lancé un appel sur une chaîne qu'ils ont créée via les réseaux... Euh, sociaux, etc. Et il y a eu à peu près 200 participants, 200 mandatés euh, qui représentaient, je crois, 80 euh, assemblées, quelque chose comme ça. Et puis, du coup, il y en a une deuxième. Donc, en fait, après, des groupes de gilets jaunes euh, à chaque fois se proposent, euh, c'est voté justement à l'assemblée précédente pour désigner le groupe de gilets jaunes qui va s'occuper de l'organisation de la prochaine. Là, Celle d'après, du coup, ça a été à Saint-Nazaire. Donc là, on a basculé complètement de l'autre côté de la France. Ça, c'était euh, début mars. Euh, et là, euh, il y a eu quand même un essor parce que là, il y a eu 750 euh, mandatés pour à peu près 250 à 270 délégations différentes. Et, euh, et puis ensuite a suivi euh, celle de, de, de, de, je vais y arriver, la troisième c'était euh, mont merci, <rire> excusez-moi. Donc à mont et là c'était fin juin. Et il y avait à peu près le même nombre de personnes, 700 à 750 mandatés pour à peu près le même nombre euh, de représentants euh, d'Assemblée générale. Euh, et puis là on est donc à la quatrième, celle de Montpellier. Euh, qui, a, qui compte à peu près 500 participants, 500 mandatés pour à peu près 200 euh, délégations différentes. Voilà. Et donc on peut préciser que là, ici, ça a été trois jours à Montpellier, euh, vendredi, samedi, dimanche, avec euh, bah, des plénières, des débats, euh, et donc là, aujourd'hui, ce matin, une conclusion de, de ce week-end de trois jours de débat, voilà la synthèse des synthèses à l'Assemblée des Assemblées, et c'est de ça qu'on va discuter avec les Gilets jaunes qui nous attendent de côté qui nous rendent compte un peu de ce qui s'est dit. Euh, quels sont les débats qui vont euh, animer l'avenir des Gilets jaunes Et le premier débat, bah c'est toi qui va le, le, le premier, mener. Tout à fait. Et le premier débat, c'est comment retrouver le lien avec la population. Donc c'est un thème voilà, qui, a, qui a été proposé en amont. Le groupe de travail de Montpellier a donc proposé euh, via une plateforme qu'ils ont créée exprès, euh, des thématiques pour travailler par thème. Justement, 7 en sont sortis, c'est ça 7 hein en peut sont les sortis d'ailleurs, les 7 euh, Je vais pas les avoir de tête comme ça. Ouais, Rapidement, voilà, si toi, tu les as, les toi. elle les a toi Donc il y a la structuration de l'ADA, renouer le lien avec la population, travailler avec les autres mouvements, s'organiser face à la répression, identifier les adversaires et les alliés, comment agir dans le contexte des municipales, et le dernier, c'est l'anniversaire du 17 novembre. Il y a aussi eu deux autres thèmes qui sont qui ont été euh, ajoutés ensuite, ajoutés, hein. mais parce que euh, par les autres, enfin euh, par les mandatés en fait, euh, qui sont la grève du 5 euh, novembre, décembre, décembre, pardon, et je ne sais plus l'autre. Ah je ouais. ne sais plus l'autre non plus. Mais en, mais en gros, c'est parmi ces, ces, ces thèmes-là que nous avons voilà. décidé pour l'émission d'en sélectionner quatre. Notamment, bah, le, le, le premier, on peut, je propose qu'on le laisse euh, accueillir son invité. Bah okay, ok, très bien. Pendant que son invité, Gilets jaunes, va venir sur scène et euh, qu'ils vont parler 10 minutes, nous, on va lire le chat et on reviendra euh, d'ici 10 minutes euh, bah, réagir à ce que vous avez et dit on dans va le chat. Et faire la chaise musicale et tourner comme et ça. Et voilà. À tout à l'heure. Très bien. Alors Céline, je t'invite à me rejoindre. Donc Céline, qui fait partie euh, de l'organisation du groupe de Montpellier. Euh, tu t'es occupée donc de la modération ici. Coucou Céline. Bonjour. <rire> donc euh, voilà, donc cette assemblée des assemblées, donc il euh, y a eu donc sept thèmes qui ont été proposés. Les assemblées locales ont quand même pu entre temps participer et proposer aussi des thèmes ou des modifications. Tout ça, ça a été pris en compte pour faire ces sept thèmes. Alors tu vas peut être nous expliquer. Donc toi, tu t'es occupé de la modération en fait euh, dans le groupe. Comment retrouver le lien avec la population ah, Hier seulement. Oui, voilà. hier, d'accord. Et donc tu vas peut-être nous expliquer un petit peu comment ça s'est structuré, comment ça s'est passé, du coup Alors, comment ça s'est structuré Donc, euh, au début, les, les gens se sont retrouvés, donc les participants se sont retrouvés en, en petits groupes de 10 personnes pour, que le, pour avoir le maximum de temps de parole, pour pouvoir dire le plus de choses, voilà. Ensuite, on a fait un compte rendu avec des gens, un par groupe qui avait pris la prise de notes et un par groupe qui était là pour observer que la prise de notes était bien euh, rendue. Voilà et donc mon travail à moi c'était de, de, de prendre leurs notes voilà, et de les regrouper et d'essayer de noter les points sur lesquels ils étaient d'accord, sur lesquels ils n'étaient pas d'accord ou sur lesquels euh, ils étaient encore en train de discuter. Puis ensuite on s'est regroupé avec tous les gens des petits groupes pour voir ensemble si euh, le compte rendu était donc bien fait, s'il manquait des choses, si c'était pas comme ça que c'était dit voilà. Donc c'est un sacré travail quand même d'organisation pour que la, la méthodologie puisse fonctionner, que le travail puisse porter ses fruits, avoir une efficacité. Euh, donc ça demande quand même une préparation tout ça. Vous, la modération, vous êtes vachement préparé euh, en, en amont. Euh, c'est même plus le rôle de facilitateur hein, qu'on devrait dire en fait. C'est ça. Oui. C'est ça parce que nous, notre but, c'était absolument pas de prendre part au débat. Mmh. Et, et même de, de parler le moins possible, en fait. À la limite, apaiser les tensions s'il y en avait besoin. Euh, expliquer s'il fallait aux gens euh, dans quel sens on allait... Enfin, dans... dans comment... Quelle méthode on allait utiliser. Voilà, parce que c'était pas très clair pour tout le monde. Et, euh, et c'est tout. Et on n'avait aucun, euh, Aucune parole à donner, sinon, sur tout le reste. D'accord. Donc voilà, c'était vraiment le rôle de, de faciliter, effectivement, les débats. Et de pouvoir produire, donc, euh, l'une des, euh, des, euh, des synthèses. C'est ça. On a ici. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer... De quelle synthèse, De quelle synthèse il s'agit Alors, on a une synthèse d'un un thème qui s'appelait « Comment renouer, retrouver le lien avec la population ?» Voilà, donc il y, avait deux, euh, il y avait deux groupes qui avaient travaillé, travaillé dessus, donc c'en est un des deux, sur lequel on a fait un compte-rendu général. Et, euh, et somme toute, eux, ils ont beaucoup parlé de... Euh, de, pour renouer le lien avec la population, il fallait euh, faire des actions qui étaient positives, il fallait s'ouvrir aux gens qui étaient extérieurs au mouvement, organiser des choses, genre des fêtes, euh, faire des choses avec la, dans la localité, euh, s'intéresser au, au, aux problématiques locales, ça semblait très important. Voilà, Ils, ils ont proposé mais énormément, énormément d'actions. Il hein, y, y a quatre pages, la synthèse fait quatre pages. pages, pages voilà. hein. D'un voilà. des deux groupes donc qui s'est occupé vraiment Tout de ce thème là. Donc il y en ça. a encore une autre. Voilà. Il y a, et oui, il y a une deuxième, a une deuxième synthèse, donc euh, pour le deuxième groupe. Alors est-ce qu'on peut peut-être euh, la survoler, évidemment, on ne peut, pas, on peut pas tout lire. Peut-être qu'on essaiera, moi j'essaierai de le faire en tout cas, de, de, de la mettre à disposition une fois que le travail sera terminé mmh. et validé donc, par l'Assemblée des Assemblées, sur les chaînes, en description, pour les gens qui voudront regarder ça. Euh, est-ce qu'on tu peux nous en parler un petit peu du, coup, du contenu Ouais. Alors, euh, donc on a énormément de cas, de, donc pour renouer avec la population, de, de, de problématiques locales. Donc par exemple, y a, on a créé une synergie avec les acteurs locaux en, en contactant les associations locales, euh, se réapproprier la nourriture, pardon, euh, faire des jardins partagés, euh, on a à faire des rics locaux, tout ça... Ensuite, euh, on a plein de choses euh, très festives, on a à faire des BD, faire des, euh, faire des chaînes YouTube. Enfin, Alors, il faut quand même voilà. être conscient hein, que c'est vrai que quand tu les énumères comme ça, euh, on a l'impression que c'est, euh, bon, un fourre-tout. Voilà. Pas du tout. Bien sûr. Sur chaque thème, des groupes ont travaillé vraiment longtemps en amont. Hein. C'est ça. Exactement, donc chaque thème, et d'ailleurs ici c'est bien développé, donc chaque, chaque idée est bien développée. On a essayé de, de retranscrire les expériences aussi, de dire voilà, telle expérience a été faite, pour ça qu'on en tire la conclusion que cette action fonctionne, elle est bien, on, on l'aime, tout ça. Il euh, y a aussi plein de points qui ont eu des désaccords, et ce qu'on a noté aussi, pour montrer que ben, là-dessus il allait falloir soit rediscuter, soit que ben, du coup l'ADA n'allait pas pouvoir traiter ces sujets, ou où, où les gens ne seraient pas d'accord dessus en général. Vous avez été capable, et euh, tu as été capable de, de participer à la production donc d'une, effectivement d'une synthèse, qui a rassemblé tous les points où il n'y avait pas de débat, où les gens étaient, étaient ok, étaient d'accord, et mettre à part les points où il y avait encore de la discorde, qu'il allait falloir euh, soit résoudre, ou en tout cas euh, voilà, on voilà. sait que sur cette partie là. Donc on repart quand même avec un travail, on, on sait qu'il a une certaine unanimité dans ça. le mouvement. C'est ça, et puis il a une continuité parce qu'on sait très bien que sur les points qui ont, qui ont pas été vus, qui sont restés, on appelle en suspens, on a un point qui s'appelle question en suspens. Du coup on va pouvoir continuer de travailler et on va pas, comme à chaque fois, repartir du début euh, sur, euh, sur toutes les actions qu'on redit à chaque fois. D'accord, très bien. Est-ce que tu auras peut-être un exemple, je sais pas de. Euh, on feuillette beaucoup là, mais. Ouais, un, ouais, ouais. Un, un exemple de, <rire> de ce qui a pu se passer, la façon dont ça a pu se dérouler quand il y avait un petit peu des désaccords. Alors.. Euh... Non parce que moi j'ai principalement fait de la retranscription. C'est-à-dire que pendant la plénière, nous on s'est occupé principalement de dire est-ce que, est que vous nous dites non, bien est-ce que vous nous dites bien que sur ce sujet-là il y a un désaccord Est-ce que c'est bien vrai Et eux, ils nous disaient oui il y a un désaccord sur ce sujet-là. En tout cas dans nos, dans nos, dans nos groupes il y avait ça. En plus souvent ça se retranscrivait dans la plénière où ils disaient non non mais ça ne faut pas le mettre. Donc euh, voilà, c'était très fluide dans ce groupe-là, en tout cas. D'accord. Du coup, quand même, on, va, on retient qu'effectivement, on a énormément d'actions positives qui sont mises en avant. Et euh, je ne sais pas ce que tu en penses, ça donne quand même l'impression, quand on lit ça euh, attentivement, qu'en fait, euh, tous les Gilets jaunes, et, mais ça dépasse largement les, les Gilets jaunes, de toute façon, hein, euh, on a vraiment la sensation qu'on peut regarder cette liste et trouver ce qui va nous parler, ce qui va nous ressembler, ce qui va nous ça. correspondre, et peut-être monter une équipe autour de ça et pouvoir foncer, quoi. Exactement, c'est super riche en plein d'idées qui peuvent ou qui peuvent marcher selon les endroits qu'on a. Donc il y a plein de choses qui peuvent correspondre à n'importe quel groupe. Euh, c'est foisonnant, il y a, y a 21 je crois, idées, 21 points d'action de, de, qu'ils ont proposés, sans parler des points où ils étaient d'accord et où il faudrait développer des actions dessus. C'est vraiment, euh, ouais, vraiment énorme. Voilà, d'un dessinateur à un écrivain, à quelqu'un qui est dans l'art, euh, à quelqu'un qui veut faire des actions autres. Bon là, d'en retrouver le lien avec la population, c'est vraiment changer l'image. Il y a aussi une, gr une grosse oui. partie forcément oui. euh, dédiée aux médias, il y a pas mal d'idées euh, qui fourmillent, euh, bah, on y travaille tous, euh, mais euh, qui fourmillent aussi pour euh, vraiment se réapproprier les médias. Et, et puis bon, bah, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire aussi, euh, oui. c'est d'arriver aussi à, à, à, à converger les médias indépendants pour quand même euh, euh, faire connaître tout ça et que des, les gens s'approprient aussi oui. tout ça, hein, c'est ça Très bien. Bah écoute, j'avais peut-être une question euh, subjective du coup à te poser à toi personnellement. Euh, comment tu as trouvé ce travail Est-ce que toi, ça t'a reboosté Est-ce que, est que ça a répondu aux, attentes que tu peux, aux questions que tu peux te poser quand tu, quand tu as ce titre de synthèse Comment retrouver le lien avec la population euh, Alors oui, ce travail, il, il m'a reboosté à fond parce que le groupe était, était vraiment, c'est euh, pas productif, c'est qu'ils étaient vraiment là pour bosser et qu'ils avaient envie de travailler ensemble malgré les désaccords. Donc ça faisait vraiment plaisir. Il n'y a pas eu de, de grosses tensions, il n'y a pas eu de problèmes. Ensuite, bien sûr, parce qu'il y a plein d'idées ici qui sont très très intéressantes. Des idées aussi que, que, par exemple, nous, avec notre groupe, on avait déjà fait aussi et qui sont, re qu sont revenus alors que nous, on n'a pas participé au, au débat. Euh, donc voir que les autres ils font ça aussi, c'est super. Donc oui, oui, ça donne beaucoup d'idées, ça, ça, euh, ça donne de l'espoir aussi en se disant que les autres ils font plein de trucs et que ça, ça, ça se passe. quoi. Très bien. Bah, écoute, euh, je te remercie. Euh, du coup, bah, moi, je remercie Demos Kratos, euh, c'est mille choses à te dire pour euh, ce, ce partenariat, cette participation. Euh, bah, euh, Julien, on va enchaîner Ouais, c'est bon, c'est bon pour vous OK. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup, Céline. Bravo bah, pour ton merci travail. Merci toi. Euh, bravo à tous les Gilets jaunes. Je laisse la place pour l'instant. Du coup, à Jemil. Ah, et oui, puis... reste encore un peu. Ah, je reste encore merci. un peu. OK, merci. allez, ça va. Et ben parfait. Donc on a regardé un peu euh, les commentaires des gens euh, que sur les, les chats, yeux encore, moi, sous euh, les chats de, de des trois chaînes. Euh, et le, le truc qui revenait un peu le plus pendant que vous parliez, c'était surtout la question de la légitimité de Lada, euh, ça tourne en rond. Euh, euh, ils font que débattre, mais ils font pas de choses concrètes. Est-ce qu'on, ça pourrait être bien qu'on revienne cinq minutes sur euh, bah, à quoi sert Lada en fait Est-ce que tu veux commencer un, quelque chose là-dessus euh, oui parce qu'en plus ça a été euh, quelque chose qui a été euh, dès le vendredi euh, quand on s'est retrouvé pour la première plénière abordé par les organisateurs et organisatrices de, de l'ADA à Montpellier euh, qui se posait la question justement de qu'est-ce qu'on fait euh, pendant cette ADA est-ce qu'on euh, on prend des décisions, est-ce qu'on est légitime à prendre des décisions ou pas et euh, d'ailleurs il, il y a eu un groupe de travail sur ça et euh, pour justement faire avancer le mouvement est-ce qu'on doit refaire des ADA ou pas euh, moi je trouve que c'est assez pertinent d'avoir de, de la possibilité de se remettre en question et de questionner toujours euh, euh, nos prises de décisions, pourquoi, euh, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on cherche, quel est notre objectif. Et, euh, et aussi la, la, la force, là je trouve, de l'ADA qui a été, euh, qui a été euh, présente euh, ce week-end, c'est que L'ADA au départ à Montpellier n'était pas, par... pas parti pour euh, lancer des... un appel, notamment pour le 17 novembre et pour le 5 décembre. Et finalement, on a euh, validé un appel ce matin. Donc il y a eu euh, une capacité de l'ADA à euh, se remettre en question aussi. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas la, la volonté de, faire a... de construire des appels et finalement, on ressort avec un appel. Oui, on l'a vu dès le départ, en fait, il hein, faut le savoir, à l'ouverture, l'organisation. Et d'ailleurs, ça a été dans un des groupes qu'on a partagé à un moment donné, parce qu'on a, on a, a participé réellement euh, en tant que Gilets jaunes. Hein, tout simplement, on, on est les gilets jaunes, jaunes avant tout, euh, la volonté de la, que la base détienne le pouvoir dans tous les cas. Et euh, ici, nous avons une organisation locale, des gens qui organisent à la fois matériellement et à la fois aussi la, la, la méthodologie de travail, etc. Et ça a été très, très remise en question tout, tout du long. Et ce qui prouve, selon moi, ce qui illustre le fait que les gens veulent absolument pas de pyramidal, veulent absolument pas de verticalité, veulent que le pouvoir soit divisé euh, dans, dans tout le monde. Et c'est merveilleux que cet appel du 74, en plus de chez moi, soit relayé et été voté de, de, de force, enfin, de force par la volonté du peuple par la volonté présent ici sur place. Exactement. Ouais. Et, et, et c'est passé. On, en, on reviendra sur cette question. La plus tard. Pour étayer peut-être juste ton propos, effectivement, il ne faut pas oublier aussi que le mouvement des Gilets jaunes est nourri de ça, effectivement, et l'initiative. C'est l'initiative en fait qui porte, que ce soit l'ADA, on réclame en plus, hein, la, la, évidemment, la, la revendication phare, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, il y a initiative au milieu. Donc en fait, les Gilets jaunes qui sont entre deux et qui ne s'incluent pas dans ce travail, qui n'ont pas, pas les prises d'initiative de venir y participer, ben, forcément, l'ADA perd en, perd en légitimité à ce moment-là, mais plus les gens y participent, plus elle prend forme en fait. Et la forme, on la connaît pas. On la sait pas à l'avance. Elle a évolué ici. Mais c'est vraiment l'initiative aussi qui reste au cœur de sa construction. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ADA n'a pas vocation à être un, outil, un, un organe décisionnaire où on voterait des choses euh, qui seraient imposées ensuite au reste du mouvement des Gilets jaunes. Et on le voit très bien que dans les débats, le moment de tension le plus grand, c'est quand on doit faire la synthèse, euh, quand centraliser, quand on doit voter, quand on doit euh, dire « Ok, maintenant, on s'arrête sur ça ». Et en fait, euh, j'ai l'impression de, de remarquer ça, c'est que les Gilets jaunes ne veulent pas euh, faire de compromis. Ils ne veulent pas dire euh, on trouve un seul truc commun. Non, notre, la force de notre mouvement, c'est la diversité des objectifs, des stratégies. Euh, et donc l'ADA est, est un moment de débat pour montrer et échanger entre les divers objectifs et stratégies et non pas un organe où on fait de la décision. Donc on avait oui. vu dans le chat quelqu'un qui disait euh, « Ouais, mais euh, c'est des réunions qui tournent en rond, ça débat, ça débat, mais ça débouche sur rien de concret ». Mais parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, j'ai l'impression besoin, c'est pas quelque chose de concret, c'est débattre et échanger. Et c'est vrai que c'est du coup quand même très difficile. Mais C'est ce qui donne une impression de désordre vis-à-vis -vis de l'extérieur et de l'intérieur, une vraie vraie richesse. On va peut-être basculer du coup ben sur, ouais, les, euh, sur les sur les questions. Deux, quand même, ça serait intéressant de, de, de prendre une C'est vrai qu'on ne prend pas vos questions, mais au final on répond à tout ce qu'on a lu avant pendant 10 euh, minutes. Fait euh, <rire> la synthèse aussi un peu, On ouais. va peut-être surtout passer aussi, uh, Jamil, à, à ta partie. Sur oui. la question de la convergence des luttes et l'interview que tu vas faire. Ok, bah ma foi on.. Peut-être on a encore peut-être deux, trois ouais, quelques instants. Je ne si sais pas question, si j'aurai l'occasion de question, le dire. Euh, bah, Vous... vite, vite fait, le, le truc que moi j'aimerais euh, mettre euh, en avant, c'est que euh, en participant à. à... Aux synthèses, etc. Le truc qui m'a fait beaucoup très plaisir, c'est l'exigence le, le, qu'ont les gens ici euh, pour choisir le bon mot, pour le définir, pour euh, ne pas s'arrêter. Enfin, il y a une grosse exigeant, exigence que, de, et que devraient avoir euh, les autres assemblées. Un petit clin d'œil, tu vois. Il pour, pour, pour, y a une urgence et à la fois, il y a une importance donnée euh, à ce qu'on fait, machin. Et c'est ce qui qui crée un peu des fois l'électricité, les rapports un peu conflictuels, mais c'est ce qui crée le, la nature du truc et j'ai kiffé ça, voilà. Ça rend dans les 5 minutes, parfait, on peut poursuivre. Et ben bah, <rire> parfait, ah bien, on relaisse la bah, place. Je vais derrière le chat aussi. Et on abandonne. Ah je vais en là, Ok enfin, d'accord. Chloé, s'il vous plaît. Et voilà. je ce micro. Oui. Ah, ah bah merci, c'est gentil, mais je, on travaille, mais c'est sympa. Merci beaucoup, monsieur. C'est gentil à vous. Merci. Alors, reprenons où on en est. Vous voyez, le, le réel surgit dans le virtuel. Les abonnés qui sont de partout. Alors, euh, déjà, pour commencer, Chloé, oui. peux-tu me dire ce que je ne sais pas de toi et ce que les gens ne savent pas Alors, euh, je m'appelle Chloé, je suis originaire de Limoges, j'ai 21 ans. Je suis auxiliaire de vie euh, depuis 3 ans. Enfin, 2 ans. Deux ans et demi. Euh... Et tu es gilet jaune et tu as quelques valeurs que ouais. tu portes haut. Pour moi, cas. la plus grande des valeurs, ça serait l'équité, euh, c'est-à-dire que pas l'égalité, pas de... l'égalité, enfin pas l'égalité. À partir du moment où pour moi l'égalité c'est donner la même chose à tout le monde, alors que l'équité, ça serait de donner en fonction des besoins de chacun. Eh ben C'est très bien résumé. On a, on a un peu la personne que tu pourrais être, que tu es, évidemment. Euh, alors, tous les deux, on a travaillé dans un groupe qui, euh, dont le sujet était euh, travailler avec les autres euh, mouvements militants, groupes, enfin voilà, qui, qui existent comme mouvement écologiste, comme euh, XR, où on entend beaucoup parler en ce moment, etc. Euh, et il euh, y a donc, dans chacun des groupes, on travaille par euh, point de consensus, point de dissensus. Des points d'action à mener et points en suspens. Et dans les points de consensus, hein, le positif, le, le, le, à retenir le bien et bien le plus, il y en avait un qui a, qui a attiré ma, ma, ma curiosité, c'était euh, d'être contre, de se positionner contre toutes les formes de domination. C'est ça, bah, ça revient un peu à ce que je disais, l'équité en fait, l'égalité, tout ça. C'est euh, converger avec les autres mouvements en étant au même niveau, au même stade, avoir euh, la même base. Euh... Qu'est-ce que tu entends par là Tu penses que... Il n'y a pas toujours le même niveau, il n'y a pas toujours le... Ça dépend. Euh, je pense qu'il ne faut pas euh, parler directement euh, aux grands patrons des autres mouvements. Je pense qu'il faut travailler avec les bases des mouvements, les petits de chaque mouvement, qui représentent, je pense, le mieux le peuple. À l'image des gilets jaunes, est-ce que c'est -ce euh, est -ce est la condition sine qua non pour que la, la convergence ait lieu, qu'on qu qu parle entre militants, de, entre bases? Plutôt que l'appareil qui dirige, enfin... Je... moi un peu le propos que tu aurais alors, je entendu vais de... dans le groupe. Oui, ouais, je... alors dans le groupe, euh... c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des syndicats et des partis et tout ça. Et euh, qu'on a dit qu'il fallait euh, mieux parler aux syndiqués qu'aux syndicats. Ce qui euh, dit en gros qu'il faut parler à la base et pas euh, au-dessus. Et euh, moi, dans mon expérience personnelle à Limoges, euh, on n'a jamais pris contact avec les euh, dirigeants des autres mouvements, mais on a toujours pris contact avec les gens comme nous qui manifestent dans les autres mouvements parce qu'ils ben, ont des revendications et, que... et je pense que la convergence doit se faire là. Ok. Euh, toujours en restant, parce que comme on l'a dit dans l'intro, en restant dans le, le subjectif de donc, ce que tu penses toi, tu le précises à chaque fois, hein, et ce que on nous rapportons, ce que tu rapportes de, du travail en, en commission, en pétale, comme on l'a dit ici, qui formait des marguerites ensuite. Euh, quel était le, le point, que, si tu te souviens, le point de divergence le plus important Le truc où euh, on parlait à un moment donné, est-ce que tu te souviens ou pas trop je m'en souviens, je m'en souviens, je peux t'aider. Le point de divergence, un des plus importants, c'était d'enlever le gilet jaune. Oui, je m'en souviens. Selon le, selon le moment, etc. Est-ce que, euh, voilà, tu peux me parler de ce point de divergence-là, euh, dans un cadre précis euh, Je comprends les, euh, les, deux, les deux positions, en fait. Puisque j'ai voulu enlever le gilet à un moment et euh, au final, je l'ai remis. Mais euh, je comprends que euh, le gilet... Fin, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu des divergences. C'est qu'il y a un, un côté qui pense que le gilet euh, va, euh, fait peur, parce que qu'il bah, y a tous les médias et tout ça qui parlent de violence, qui parlent de rébellion, qui parlent de tout ça. Il y a une certaine partie de la population qui en ont peur. Et euh, d'un autre côté, ça reste notre identité. Ça reste le premier moyen qu'on a eu pour être visible. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'on qu n'a pas réussi à se mettre d'accord. C'est que dans les deux cas, fin, pour ma part du moins, je pense que les deux ont raison. Et là, du coup, là, pour, là, on rapporte ça, effectivement. Il y a eu, il y a eu, il y a eu bisbille là-dessus, parce que chez certains, c'était les valeurs, et on n'abandonne pas les valeurs. Et abandonner les gilets jaunes, même si c'était pour une convergence euh, d'un instant T dans une action, etc., il y avait non, j'abandonne pas mes, mes valeurs, qui c est, est mon, donc mon drapeau. Mais là, du coup, sortons de cette objectivité-là et allons dans, dans ta subjectivité. Est-ce que toi, par exemple, en tant que gilet jaune, tu serais, euh, as déjà fait, tu serais d'accord de l'enlever pour pouvoir euh, créer une masse d'humains, un point, un instant je, T je, je serais entièrement d'accord. C'est-à-dire que si un jour on me dit qu'il euh, y a une manifestation qui est prévue, il euh, y a sans étiquette, tout le monde est réuni, j'y vais sans gilet. J'ai déjà fait des manifestations sans gilet, euh, je pourrais en refaire. Ça reste juste euh, le symbole de notre mouvement. Et euh, par moments, c'est important de le mettre pour montrer qu'on est toujours là. Je ne dis pas à chaque fois, mais euh, le plus souvent possible, c'est le mieux. Après s'il y a besoin de faire convergence sans étiquette je pense qu'on devrait euh, pouvoir faire ça bien sûr bien sûr enfin bien sûr euh, selon, selon les, euh, les avis de chacun il y a un moment donné aussi dans, dans, le, dans le rapport de ce qu'on avait vécu euh, dans ce groupe là le local était très très inscrit euh, et, et, et la convergence avec les autres mouvements déjà en action le, le discours différencié c'est-à-dire que le, les parisiens, les, les, ceux de Limoges, ceux de Strasbourg vont parler de manière différente avec le même mouvement parce qu'ils ben, vont parler avec les gens qui sont différents l'affect euh, entre les, les humains euh, euh, diffère énormément notamment, et je voudrais qu'on n'a plus beaucoup de temps hein, je pense qu'on qu peut euh, parler ensemble euh, en direct tu avais raconté une histoire où euh, un, un camp squatté par des migrants était venu à vous, est-ce que tu peux m'en parler Oui, alors en fait, il euh, y a eu une, une assemblée qui s'est faite dans la région de Gilets jaunes, en fait, un camp de Gilets jaunes qui s'est fait où euh, toutes les luttes étaient bienvenues. Donc, euh, en fait, euh, moi, j'y suis allée bah, pour le, représenter le groupe de Limoges et on a rencontré des différents mouvements, des féministes, des migrants, euh, un peu tout. Et euh, on a rencontré donc, les gens du squat euh, de Limoges qu'on ne connaissait pas et j'ai dit c'est un peu ballot qu'on se rencontre dans une autre ville euh, que la nôtre. Et on a beaucoup parlé et en fait ils nous ont proposé un hangar au début pour, euh, pour faire nos réunions, pour stocker, si on avait besoin de stocker, banderoles, voilà, ou ouais. banderoles, pancartes ou autre. Et euh, ben, du coup j'en ai parlé c'est vrai à Limoges et euh, bon ça a mis un peu de temps à se mettre on a perdu du monde aussi parce que c'est pas la même lutte, mais on a le même objectif. Donc, on a des personnes qui ne viennent pas aux réunions tout simplement parce que c'est dans le squat, mais qui sont quand même là aux actions. Donc Vous n'avez pas perdu grand monde au on final On n'a pas perdu même grand personne. monde au final. <rire> euh, les migrants sont très curieux sur le mouvement des Gilets jaunes, veulent en savoir plus, euh, nous accueillent toujours avec un grand sourire, avec des plats. <rire> ok. Et Mais euh, qu'est-ce qui a fait, selon toi, qu'ils viennent, qu viennent vous aider ou vous a un, on a prêter quelque un, chose On a un mouvement populaire et en fait, euh, la première fois que j'y suis allée, j'ai voulu parler des Gilets jaunes et voir ce qu'ils en pensaient. Et euh, ils n'étaient pas tellement au courant de ce que c'était, donc j'aurais fait un petit récapitulatif de nos revendications, pourquoi ouais, on ouais. était là. Et euh, j'étais avec deux femmes, une qui était d'origine africaine et une qui était irakienne. Et elles ont toutes les deux fini par me dire euh, « Oui, mais nous, on n'est pas en colère contre le peuple. On est en colère contre nos dirigeants. » Et donc, vous aviez là trouvé un ennemi commun, en fait. Voilà. Et c'est ça donc, qui vous a rassemblé. La lutte est différente, mais l'ennemi est commun. Et je pense qu'on doit pouvoir euh, essayer de trouver de l'entraide comme ça dans différents mouvements pour euh, atteindre un objectif. Même si la lutte est différente, on peut s'entraider. Si l'objectif est commun, si on a une cause commune, si... Bien sûr, bah c'est bien, c'est bien. Finalement, on, on, on, dans, dans, dans ce point-là, on fait un peu le tour de la question. où On voit que pour travailler avec les... Il faut, enfin, je crois qu'il faut travailler avec les autres euh, Ça mouvements. a plutôt bien fonctionné. Enfin, bah ouais. Nous, ça fonctionne plutôt bien jusqu'à jusqu Mais il y a des fond. conditions. Il y a des conditions. Euh, ils nous proposent un hangar pour euh, stocker et, euh, et faire nos réunions. Et nous, à côté de ça, on s'est engagé lors euh, des jugements ou autres à faire un appel à soutien, d'être présent. Euh, ils font une cantine toutes les semaines à prix libre. On essaye d'être un petit groupe des Gilets jaunes et y aller toutes les semaines pour aussi essayer de les aider. Enfin, Il y a une forme de solidarité qui se crée finalement. C'est l'humain avant tout. Et ouais, ouais bah D'ailleurs, j'avais pris cette note là, le, le dénominateur commun le plus large pour rassembler le, le plus large de personnes. Est-ce que, est -ce que euh, dans vos euh, réunions de Gilets jaunes, d'autres mouvements euh, ou alors... Euh, euh, dans, vous, dans d'autres euh, réunions, vous vous euh, rassemblez pour pouvoir parler justement avant d'agir, parler de politique, parler de. Qu'est-ce qui crée le lien en fait en gros Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est l'affect humain Alors pour les migrants, ça a été plus pour l'affect humain. Euh, après, à côté de ça, on est en convergence depuis le début parce que nos tracts sont faits par un syndiqué avec une photocopieuse d'un syndicat. Avec euh, euh, le raccord ou Alors ça se passe le syndicat est au courant, les collègues de, de notre ami Gilets Jaune sont au courant, mais ils ne disent rien, laisse faire. Génial, il y a une forme d'entraide. en a, Après okay. on n'a jamais réellement eu contact avec euh, les dirigeants, on va dire, de ce syndicat-là. On est surtout en contact avec le syndicat et c'est lui qui gère tout. Enfin qui gère tout. On lui donne... Fait le lien Qui fait le lien entre les deux. La convergence peut être très différente, hein. ça peut être plein de choses et on peut autant être très lié comme être juste un lien. Ou... Mais le... je pense que pour faire une meilleure convergence entre les meilleurs mouvements, et ça a été dit d'ailleurs dans le groupe, euh, c'est euh, arrêter les préjugés et être tolérant. Bah, ma foi, je, pense que euh... je, je ne sais pas si, euh, si la régie peut nous dire si on a encore du temps ou pas, comment ça se passe. J'ai pas, non, il n'y a rien du tout. Mais je pense qu'on. Qu qu'on a effectivement, euh, on, va, on va conclure hein, tous les deux, tu euh, l'as très bien fait je pense à l'instant, c'est-à-dire qu'à partir du moment c'est ce que je retiens, hein, qu'on est tolérant qu'on regarde l'autre euh, par rapport à ses convictions etc. et qu'on sait de temps en temps mettre de côté euh, nos nos, euh, nos drapeaux, nos étiquettes etc. qui sont malheureusement pas euh, euh, maîtriser, parce qu'on ne maîtrise pas les médias, on ne maîtrise pas les messages qu'on peut, qu peut, euh, qu peut y attacher, et ben, on arrive à converger quand on définit un ennemi commun et un cadre d'action précis. Il faut un objectif, il faut un ennemi, il faut, ça faut avoir peur. juste un point commun, arrêter de juger, de regarder les défauts et les différences. Il faut juste regarder le point commun. Et bien merci à toi derrière. on laisse le plateau aux autres. <rire> merci <rire> beaucoup. A plus tard ça. Il, y avait des ça va, Il y avait des voleurs de chaises. Oui, on nous avait dit a dit qu'il y avait une <rire> chaise. <'as> <rire> Il y a attaque, les faucheurs de chaises, ils sont là. Ouais. Ils, sont là. <rire> ils volent les chaises des bancs. <rire> Il n'y a pas de bancs ici. <rire> voilà. Alors, euh, comment s'est passé, vous, en régie, là vous, vous avez regarder euh... un peu le chat. Il ouais. n'y a pas beaucoup de questions. Il y a beaucoup de, de gens qui battent de tous les sujets. Il n'y euh, a pas, à pas beaucoup poser de questions. Des questions. Donc, euh, pour le prochain round, on va dire, n'hésitez pas à poser des questions concrètes qu'on puisse répondre. Euh, Sanglier, toi, en as quand même relevé quelques unes J'en ai, re ai relevé surtout, oui, eu, eu, au moins deux. Une en premier, euh, il y avait quelqu'un qui demandait euh, où est-ce qu'on pourrait avoir ces fameux comptes rendus euh, des assemblées de, de l'Assemblée des Assemblées dont on est en train de parler. Euh, en fait, il y a donc un site qui s'appelle assemblée des euh, qu'on mettra en description de toute façon, euh, qui en fait va justement produire ces synthèses. Mais ils ont encore un travail à faire euh, pour justement pouvoir synthétiser ça le faire revalider par tous les participants pour qu'il ait la légitimité. Donc il y a encore un travail à faire euh, derrière pour pouvoir euh, pour qu'il soit publié. Mais de toute façon, si vous voulez suivre les travaux de l'Assemblée des Assemblées, c'est donc assemblédesassemblées.org. Voilà. Et alors sur la convergence, oui, il y avait comme dit, il n'y avait pas tellement de dans le chat de gens qui réagissaient vraiment sur ça. Jemil, est-ce que toi tu as l'impression qu'il y a un point de la convergence des luttes euh, qu'on peut-être pas euh, que vous n'avez pas assez abordé dans ou quelque chose où tu te dis, ce serait bien qu'on revienne dessus ensemble, tous les quatre Non, non, ça serait toujours intéressant de revenir dessus, mais je pense que si on n'a pas grand-chose à dire ensemble là, peut-être qu'il serait peut-être temps de laisser la place à une autre gilet jaune, un autre gilet jaune. J'ai peut-être relevé une autre petite chose qui du coup va me faire rebondir sur le thème, le tisser du lien avec la population, c'est Nemo Nautilus, je crois, qui disait « Je veux de l'éducation populaire ». Et dans les propositions, justement, il y avait un atelier euh, pour euh, proposer de la vulgarisation scientifique, euh, de la vulgarisation d'éveil démocratiques, citoyen d'une manière générale aussi. Donc ça veut dire que voilà, c'est aussi pour référencer les gens du mouvement ou à l'extérieur qui ont les, les capacités, qui ont, euh, qui ont le bagage pour pouvoir justement proposer de la vulgarisation de plus en plus euh, au travers de tout un tas de moyens, y compris les médias, etc. Donc euh, c'est un thème qui a été abordé et euh, qui va continuer d'être travaillé. C'est quelque chose de très important aussi, forcément, je pense. Et, et finalement, pendant que tu parlais, j'ai pensé à un point euh, que dans la le point qu'on a, qu a abordé avec Chloé à euh, l'instant, c'était la convergence. Et souvent, on bute, non pas sur les idées, etc., mais sur le mot qu'on choisit pour pouvoir nommer cette convergence. Ne serait-ce que le mot convergence, il fait débat. Parce qu'on entendait dans le groupe, par exemple, « Non, non, moi, pour la convergence, euh, je ne veux pas euh, euh, me, me mêler, me fondre dans autre chose qui n'est pas ouais, mon identité. »« Je à quelque Exactement. chose. » Alors que ce n'est pas ça. C'est s'additionner euh, euh, peut-être, mais pas se mélanger. Pour un instant T, pour une action, genre aller faire un truc précisément. Puis après, on, chacun garde, c'est ça qu'il faut retenir de la convergence selon, ma, selon ma, ma définition, mais qu'on a partagé à pas mal de personnes autour de moi, qu'il euh, faut que nous convergions vers un objectif à atteindre en justement ne pas lissant nos, euh, nos identités. Parce que c'est ça qui fait la force, cette convergence. Il est impossible qu'on converge en, euh, en nous mettant derrière un drapeau, mais qu'on nous additionnons les drapeaux et tant qu'à faire, ben, les enlever. Et du coup, bah, on n'est plus qu'une qu masse de personnes avec des idées que nous portons. Et c'est souvent euh, là-dessus, c'est là-dessus que je voulais vraiment mettre le point. C'est définir les termes que nous, que nous utilisons avant de les employer pour définir autre chose. Quoi. Pour revenir sur, sur ce que tu disais, Jemile, c'est que voilà, la question d'enlever de, nos, nos gilets jaunes, d'enlever aussi les drapeaux, euh, pourquoi on converge, etc. C'était aussi la nécessité de définir un ennemi qui est commun. Oui. Et, euh, et je pense que ce matin en plénière, on a quand même euh, Plusieurs fois, à plusieurs reprises, dit que notre, notre ennemi était le capitalisme. Et d'ailleurs, euh, il a été euh, soumis pour la prochaine ADA de se concentrer sur ça. Ouais. Euh, donc, il y a vraiment un ennemi qui est commun et qui est, euh, je pense, euh, peut faire euh, que beaucoup de personnes... Euh, ça autour de ça. Voilà. Ben, c'est dommage qu'on peut pas entendre ce qu'on se dit, parce que c'est exactement ce qu'on s'est dit en, en, avec Chloé tout à l'heure. Ouais, L'ennemi, une, euh, une fois désigné, eh ben c'est le dénominateur commun là commun qui fait que, ben, ok, ça match et on y va. Et c'est vrai que ça, mar ça marche comme ça. Euh, voilà. Bon, on va pas redire ce qu'on s'est dit, j'imagine. Hein. Et ben c'est moi qui vais prendre euh, Allez, le, le rôle de l'intervieweur. Et je vous, je vous retrouve dans 10 Allez, minutes. On du coup. sur le chat. Posez des questions. Oui, posez bien les questions pendant que interview. Alors, Mélanie, oui. comment tu vas Ça va. Est-ce ouais. que tu peux euh, commencer peut-être en te présentant rapidement d'où tu viens, ouais. puis quand tu es gilet jaune, que, que l'auditoire te connaisse un peu mieux Ok, alors du coup, Mélanie, je viens de, du Finistère, donc du coup, euh, voilà, Pays Bigoudin, hop, marqué là. Euh, pourquoi je suis gilet jaune euh, Parce que je déteste l'injustice et que du coup, c'est pour ça que je suis descendue dans la rue et c'est pour ça que j'y suis encore, parce que de toute façon, euh, je trouve ce monde de plus en plus injuste. Donc, sur tous les abords, euh, ça me paraît assez, euh, assez moche ce qui se passe. Et alors là, on vient d'avoir deux interviews. Où on a parlé un peu de, de convergence, d'unir nos forces à la population, aux autres mouvements sociaux. Ouais. Euh, maintenant, une fois qu'on a uni nos forces, on a désigné l'ennemi. Eh ben, ouais. il va falloir apprendre à faire face à cette répression euh, de l'ennemi, euh, ouais. qu'elle soit policière ou étatique ou, ou autre. Ouais. Euh, on a débattu Au ensemble, médiatique. on était voilà aux répression médiatique, c'est vrai. On était ensemble dans, dans les groupes où ouais. on a discuté ouais. de ça, de répression, ouais. comment faire face à cette répression. Ouais. Euh, qu -ce Qu'est-ce euh, que tu peux nous, nous expliquer un peu ce qui s'est dit euh, dans, dans ces ateliers alors, du coup, il s'est dit plein de choses. Euh, C'est vrai qu'en euh, euh, petit groupe, on a, on a débattu. Après, on a mis en commun. Donc, euh, il est ressorti plusieurs points d'accord. Hein. Euh, voilà, donc, il y a plusieurs choses. C'est qu'il qu faut vraiment, euh, au final, créer, créer quelque chose pour recenser, en fait, tous ces toute cette répression qu'il y a. Euh, donc, tant sur... Euh, comment dire sur les, ouais, les actes de répression tous ceux qui sont emprisonnés ceux qui sont pris des gardes à vue le nombre d'heures de gardes à vue parce que c'est impressionnant au bout de, de 11 mois euh, mais on n'a pas les chiffres donc le, la, la, problème, le, la problématique est vraiment ici en fait, c'est de, de faire un recensement donc là il a été proposé de faire un, un groupe de travail pour recenser tout ça donc les gardes à vue, les arrestations tout ce qui est problématique et lié aux gilets jaunes euh, parce qu'effectivement la répression, qu'on le veuille ou non, elle est plus importante chez les Gilets jaunes que chez d'autres manifestants. Euh, voilà. Oui, c'est un point sur lequel on a, on a pas mal discuté. D'ailleurs que les Gilets jaunes ont fait face à une répression qui était un peu sans précédent. Ouais. Même si dans les cités, euh, ils ont aussi fait face à cette répression bien aussi, avant nous. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas tellement débattu de ça au final dans notre groupe, de dire « Inspirons-nous de comment euh, les cités ont été réprimées oui. pour oui. nous euh, mieux réagir. » Mais on, on aurait pu en discuter. Oui. Et euh, ouais, on avait discuté donc, de, cette, euh, de cet outil qui permettait de, de recenser, recenser un peu toutes ouais. les répressions policières en France. Et ça va être mis en place Ouais, voilà. C'est lancé. C'est lancé, ça a été voté voilà. à l'ADA. C est... C est, voilà, c'est lancé. Bah, on les entend applaudir, ils sont contents, ça va être lancé. C'est pas pour nous, c'est ouais. pas bien. Ça. <rire> on s'approprie leur euh, contre... Ouais, je vois ça. Ouais. Mais, et on a parlé donc de ça, du recensement, ouais. mais on a parlé aussi de comment faire face à la police directement en manifestation aussi. Ouais. Via, euh, on avait parlé un peu yellow block, d'attaque psychologique. Qu'est-ce que tu ouais. peux nous, nous dire un peu de tout ça euh... Du coup, euh, on, on voulait mettre en place, et ça sera sans doute mis euh, à la prochaine ADA, en fait, des groupes qui vont travailler sur comment effectivement se défendre en manifestation ou euh, au moins aller en renfort à ceux qui sont euh, directement impactés. Euh, donc il y a ça, donc un travail euh, là-dessus. Il y a aussi le fait de, euh, alors y, ça a été proposé, mais d'utiliser en fait une arme plus psychologique vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, pas contre. Genre les... le cacatof. Ah, ça, bah, ça, ça. ça a été posé, oui, ah, mais, mais C'est une ça vraie a arme été psychologique. Proposée, mais oui, c'en est une. Euh, donc Il y a ça. Il y a aussi le fait de, euh, de mettre euh, les forces de l'ordre face à leurs responsabilités et à ce qu'ils sont en train de faire réellement. Donc, euh, pas forcément en tant que fonction donc, de policier, mais vraiment en tant qu'être humain. Donc leur dire que ben là tu es en train de faire quelque chose que tu vas peut-être regretter plus tard. Donc euh, voilà, de, de qu'ils se rendent vraiment compte de ce qui se passe. Et, euh, et voilà, donc euh, les méthodes je vous laisserai libre d'en de, euh, trouver parce que euh, voilà, parce qu'on va pas en parler là de celle qui a été mentionnée. Mais dans dans notre euh, dans les débats qu'on a eu. Euh, dans les discussions plutôt, oui. on disait, oui, il faut euh, avoir des armes psychologiques contre les forces de l'ordre parce que c'est des humains avant tout. Euh, mais ça, la question d'un policier, c'est un humain avant tout. Mmh. On l'a débattu. On s'est dit, est-ce qu'il faut euh, se dire que les policiers, c'est des humains avant tout et les considérer comme nos égaux et se dire euh, qu'ils mmh. sont euh, comme nous? ou Est-ce mmh. qu'il faut se dire non? Ils ont une fonction de répression. Il ne faut pas les considérer comme nos alliés. Ça, on en a discuté un peu. On en a discuté Même plus qu'un peu. On beaucoup. Et on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je voulais pas le mentionner. C'est parce qu'on n'était pas forcément d'accord. Mais bon, du coup, euh, effectivement, il y en a qui vont se baser sur le fait que c'est des policiers et qu'ils font leur travail. Il y en a d'autres qui vont partir sur le fait qu'ils tapent et du coup, ils sont déjà plus dans le travail de, euh, de respecter l'ordre et plus dans celui de la répression. Donc, euh, et qui effectivement est ordonné par l'État. Donc, euh, donc, voilà. Mais... Euh, mais c'est vrai que oui, on en a débattu et c'est très long et, euh, et effectivement on n'est pas d'accord là-dessus. C'était ça aussi l'intérêt de l'ADA, c'était de dire sur quoi on était d'accord, sur quoi on n'était pas d'accord. On est en live, euh, juste là. Merci. Les gens sont attirés par les ça. micros. Euh, mais... Euh, euh, ouais, sur, sur cette répression, donc on a beaucoup parlé répression policière, mais on avait aussi la question répression judiciaire, la justice qui est complice de l'État, qui met euh, euh, très rapidement en garde à vue, bon ça c'est plus euh, policier, mais qui après n'hésite euh, pas à donner des peines. Et toi, c'était toi qui écrivais, c'est ça aux, aux, ouais. prisonniers aux prisonniers gilets voilà. jaunes J'écris ouais, aux prisonniers gilets jaunes, Est-ce que tu peux nous en, en dire un peu plus sur ça Oui. Alors, du coup, je vais juste rebondir sur la question que tu m'as posée et j'en parlerai après. Euh, eu Il euh, y a eu plusieurs choses qui ont été euh, demandées. Donc, euh, à Saint-Nazaire, c'est vrai qu'on avait fait un appel euh, pour... Euh, comment dire pour euh, valider le fait qu'on euh, n'était pas des, euh, des prisonniers lambda, mais des, que c'était des prisonniers politiques. C'était durant l'ADA 3, c'est ça, ça. C'est la troisième ADA, oui. Ouais. Donc, ça, il y avait eu un, un appel là-dessus. Et c'est vrai qu'on avait, euh, avait lancé l'appel comme quoi euh, il fallait reconnaître les prisonniers comme prisonniers politiques et non pas comme prisonniers de droit commun. Euh, voilà. Et dedans, il y avait aussi le fait que... Euh, comment dire non, il euh, y a une initiative qui a été lancée, pardon, je m'en un peu les crayons, euh, qui a été lancée par l'article 35 des droits de l'homme euh, concernant une motion anti-LBD. Euh, Donc il y a plusieurs, y a plusieurs euh, motions et en fait, euh, c'est sur euh, anti-LBD, anti lacrimo si je me rappelle bien. Et, euh, comment dire il y a par grenade de désencerclement puis, aussi, je crois. Ouais, ça, hein. Il y a grenade de désencerclement aussi. Et il y avait la volonté de considérer les prisonniers comme prisonniers politiques et aussi euh, de... deux. De, de, je ne sais plus. Non, il y avait un troisième. Il y avait, euh, il y avait un troisième. Et, euh, et euh, c'est se positionner, en fait, sur l'article 35, c'est se positionner, en fait, vis-à-vis euh, -vis des maires. Il faut obtenir des signatures avec les maires pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, après euh, remonter, euh, remonter les informations et, euh, et l'ONU a déjà pris position en fait sur l'usage du LBD et c'est pour prendre aussi appui là dessus. Et, euh, et si ça, si ça donne une suite, euh, tant mieux pour nous. Euh, si ça n'en donne pas, en fait, c'est euh, voilà, d'aller euh, déposer plainte en fait euh, à l'état directement. Ouais, c'est intéressant de voir que vraiment, on, au sein des Gilets jaunes, on essaie de s'organiser sur trois répressions, on va dire, principales. C'est la répression judiciaire en essayant, nous, de faire des démarches légales avec les maires, avec l'ONU, du coup d'opposer à la loi la loi, en fait, au final. Euh, c'est la vision très légaliste, très, euh, on va dire, c'est comme ça, légaliste. Tu as l'autre partie euh, qui est celle de... Faire face à la répression plus durement, en manifestation, en organisant. Euh, on parlait un peu Black Bloc, Yellow Bloc. Il y en avait dans le groupe qui disait ouais, euh, quand on fait une manif, tout le monde se barre et les seuls qui restent à la fin, c'est les gilets jaunes, euh, les écolos, ils se barrent euh, dès qu'il y a euh, deux gaz lacrymaux. nous on reste. Donc il y a cette volonté aussi de faire front comme ça. Ouais. Et euh, il y a euh, donc euh, aussi la, la, le côté de faire face à la répression en étant solidaire. Et donc là, c'est ce que toi tu fais, en continuant à dialoguer avec les gens en prison, en, en ouais. restant euh, soudés quoi. Ouais. Tu, ouais, tu rebondis là-dessus. Effectivement, il euh, y a un groupe que, sur euh, Facebook en fait, qui s'appelle euh, « Un petit mot, un sourire » ou « Écrire aux condamnés ». Et c'est vrai que ça donne la possibilité à ceux qui le souhaitent, hein, parce qu'ils ont quand même leur mot à dire, euh, de pouvoir leur écrire, converser avec eux et continuer à leur apporter le soutien parce que ça reste des gilets jaunes. Ils sont battus pour notre cause et même dans la prison, ils attendent qu'une chose, c'est de sortir pour pouvoir euh, revenir, euh, revenir, nous en renfort. Donc voilà, donc euh, ça reste, ça, ça reste nos cama, nos collègues. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est important. Et il y a aussi euh, dans ce groupe la possibilité d'envoyer des colis, la possibilité de... Euh, alors ça, c'est euh, en privé que ça se passe, mais c'est sur ce groupe-là aussi, de pouvoir leur donner de l'argent parce qu'en prison, ça coûte très, très cher. Et, euh, et voilà, ils font face à des situations euh, de répression même à l'intérieur de la prison. Donc, euh, donc voilà, ils n'ont pas le même... Euh, le même euh, le, euh, comment dire La, la même façon d'être traités en, en prison que, euh, que d'autres prisonniers aussi. Donc, euh, donc voilà. Eh bien, merci beaucoup Mélanie. Avec plaisir. Et puis euh, je vais inviter les autres à revenir okay. et puis on se, on se recroisera très okay. certainement à d'autres moments. Ok très bien. Merci beaucoup. Oh, de rien. Comment c'était alors et eh ben c'était très sympathique. Tu sais parce qu'on qu est frustré étaient nos amis, euh, tout ça. Euh. Il <rire> ah ouais. faut dire aux, aux internautes que nous sommes un peu frustrés. Nous en région, on n'entend pas ce que vous dites. On va avoir ouais. le plaisir après en replay. En replay, ah, mais euh... on va redécouvrir le live voilà. après. Parce qu'on n'entend pas. Ce alors qu'est-ce que, que, que ça disait dans le chat Eh ben justement, il y a quelques questions. Il y a quelques questions. Euh, de son côté, le côté de doute, il y a des questions de ton côté. Je ne sais pas si euh, tu as pu euh, checker notre question aussi, de mon côté aussi. C'est qui commence Vas-y, vas vas-y, commence. Okay. Alors, moi, j'ai vu une question, par exemple, il euh, y a quelqu'un qui parlait du rempart jaune. Est-ce que le rempart jaune a été abordé ici Donc, c'est une question euh, qui concernait le rond-point 2.0. C'est un petit peu euh, ce que euh, ma part et le côté du la, de l'émission du rond-point 2.0. On s'est intégré dans cette ADA comme tout le monde. Et effectivement, on en a parlé et c'est vraiment l'occasion de s'apercevoir que. Euh, grâce notamment à Annabelle. Euh, L'idée du Rempart Jaune, cette association, en fait, pour euh, aider euh, tous ceux qui ont affaire à la justice, euh, les prisonniers politiques, il euh, y a plein de groupes locaux, de collectifs, de défense, de répression qui se sont formés. Et nous, au travers de cette chaîne YouTube aussi, etc., qui est le, le rond-point 2.0, du coup, c'était d'essayer de peut-être nationaliser tout ça, recruter du monde aussi au travers de notre visibilité, pour, euh, pour essayer de grossir ses rangs et de, de renforcer ça. Et, de, et on, pour l'instant, on appellerait ça a priori le rempart jaune. Donc c'est un des thèmes qui a été abordé. Ça fait partie de Convergence aussi, puisqu'effectivement, c'est très large. Donc ça a été abordé et c'est rentré... Euh, ça a été gobé dans l'intelligence collective, on va dire, de, de cette assemblée des assemblées. oui. De mon côté, une question de Frédéric Bienvenue qui euh, nous demande euh, l'avenir de l'action n'est-il pas dans la proposition que dans plus dans la proposition que dans l'opposition bâtir un monde différent et des alternatives au monde ultra-libéral Et donc par là, nous nous demandons si on finalement, c'est vrai qu'au début, on n'a pas parlé de la quatrième phase qui était des actions concrètes. Il y avait consensus, dissensus, euh, choses en suspens et actions. Et je tiens à te rassurer, mon cher Frédéric, que oui, il y a énormément euh, de, de propositions d'actions directes, hein, on appelle ça comme ça, ça, euh bien, bien, bien, bien, bien, bien, actually, beaucoup d'actions directes qui sont ici, enfin, euh, j'allais dire menées, non, proposées, voilà, et qui seront menées demain et qui sont déjà menées euh, depuis un moment. Donc on voilà, a beaucoup discuté, on discute encore euh, énormément sur cette question-là. Alors je sais pas s'il y a quelques exemples que j'ai pris euh, en photo. Ouais, Peut-être. Si tu veux dire chose, ouais. Oui, sur la. la, la la possibilité de créer des choses plutôt que de, de s'opposer tout le temps. Exactement, en fait, de, de, de proposer créer. quoi. Euh, en fait, la lutte, elle est de facto créatrice parce qu'on s'est bien euh, vu sur, euh, sur toutes les manifestations ou les actions. Il y a eu des, euh, un autre monde, un ailleurs qui a été dessiné. Par exemple, euh, bah, pour les manifestations, la création de crèches jaunes, la création de, de transports jaunes. Enfin, en fait, la lutte est de facto créatrice. Elle, elle permet d'envisager aussi d'autres manières de s'organiser collectivement avec de nouvelles solidarités. Et je pense aussi notamment, euh, mais toutes les luttes euh, fin, fonctionnent un peu euh, sur ce, sur ce créneau-là aussi, c'est-à-dire de, de, de s'opposer et de construire à côté les alternatives qui, que l'on aimerait faire advenir euh, dans le monde de demain. Je pense aussi notamment à la ZAD qui sont pas seulement en fait de, de lutter contre, mais aussi de créer à l'intérieur des, euh, des mondes qui sont euh, bah, libérés du, possible, euh, du capitalisme, ouais. de l'économie et de créer d'autres formes politiques. Les deux vont ensemble, et, euh, mais il semble qu'il est quand même plus que nécessaire de détruire le monde pour construire euh, ce que nous voulons. Alors moi j'ai aussi relevé euh, dans, un, dans les chats à un moment donné, ça parlait un petit peu, ça demandait euh, ce qu'on a parlé de l'appel pour le 5 décembre, la grève générale. Est-ce que ça a été mentionné ici ouais. euh, On est en plein dans la convergence pour le coup, puisque c'est donc les syndicats de transport qui, qui, qui ont lancé ça. Euh, tu as peut-être la réponse, euh, Julien. Est-ce que tu as... ou que... D'accord. Bon, bah, donc du coup effectivement ça a été abordé. Il y a eu des groupes de travail qui se sont formés autour de ça. C'est quand même, il faut le dire, un des groupes où il y a eu pas mal de tensions, malgré tout, parce qu'il y a des gens qui avaient des, des opinions vraiment très tranchées là-dessus. Mais donc du coup, ça a déboulé sur un vote consultatif euh, pour savoir si les Gilets jaunes avaient envie de soutenir cet appel du 5 décembre ou pas. Donc un vote qui est simplement consultatif ah, oui. pour avoir une idée. Oui. Évidemment, ça ne concerne que le, ceux qui étaient présents ici. Euh, et ça a été voté majoritairement positif. Voilà, Une, une belle majorité, c'est pas une, une unanimité. Mais donc on a comme ça une tendance, on va dire simplement, euh, qui peut nous permettre de penser que majoritairement le mouvement a envie d'appuyer cette grève du 5 décembre, mais pas tout le monde. Alors pas tout le monde, mais une énorme majorité quand même On était là de rendre du vote, c'est vrai. Et au-delà de la grève, machin, encore une fois, peut-être que ça revient aussi à définir ce que c'est grève, parce qu'avant de, on l'a pas fait, on l'a pas, on l'a pas fait hein, avant de, de voter oui ou non la grève, machin, ou consulter comme tu l'as dit. Mais ce qui ressort vachement, c'est quand même s'opposer hein, à, à ce qui nous domine, à ce qui euh, nous broie, etc. Et par la grève, etc. Je pense que les gens ont eu envie de dire stop, arrêter de travailler, arrêter de d'être exploité. Euh, et c'était en ça que la grève prenait son sens. Et là-dessus, alors il y avait énormément des applaudissements, des bras. C'était pas unanime, mais quasiment. Oui, je pense qu'il n'y a, a pas grand-chose à rajouter à, à ce qu'on a dit, que la lutte, c'est, comme tu disais, construire et déconstruire en même temps. Euh, euh, c'est ça où on voit face à la répression. Oh, <rire> face à la répression, euh, je reviens à ce qu'on discutait avant, tu as euh, déconstruire, donc euh, euh, réfléchir à, euh, comment dire ça euh, Déconstruire le système légal, trouver des voies euh, autres, etc. Et construire aussi un, un système anti-répressif avec le yellow bloc. Peut-être toujours cette dialectique, au final, construire, déconstruire. C'est très présent dans tous les travaux des Gilets jaunes de la moindre assemblée générale sur un rond-point quasiment à, à ici. Et on le, on le, on le retrouve beaucoup. C'est le côté, il y, a, il y a la partie de la lutte, il y a l'opposition, il y a la dénonciation euh, et il y a aussi la création et on veut changer le monde, il faut se commencer par se changer soi-même aussi. Et collectivement, les Gilets jaunes quand même travaillent vraiment en parallèle sur ces axes. Et une... Ah pardon. Oui, c'est ce qui est, euh, est ce qui aussi s'était dit dans la synthèse des synthèses. Il y a énormément d'alternatives qui sont euh, aujourd'hui développées par les Gilets jaunes ou aussi qui, qui construisent avec d'autres mouvements. Euh, ils parlaient de partage voilà, de partager savoir, de, euh, de troc, de solidarité qui sont très forts, de jardin partagé, etc. Et donc c'est déjà présent, en fait. Euh, le monde de demain est déjà en train de se construire aujourd'hui. Et euh, en effet, lutter ne se fera que dans la, aussi dans la dans la création d'alternatives à ce monde-là. Une dernière question avant, que, peut-être qu'est-ce qui pourrait euh, englober tout ça? Missy qui nous demande si on débat du régime politique qu'on veut vraiment. Et, euh, et je crois que ce qui en ressort, c'est vraiment à chaque fois la démocratie directe. Il n'y a pas du tout de compromis là-dessus. C'est ce que je ressens vraiment, ce qu'on a tout, enfin, je ne sais pas si que vous partagez, ça ou pas. Mais il n'y a aucun compromis. Il n'y a pas du tout. On en parle machin. Ils veulent pas. De on a parlé d'élection, enfin, de démocratie représentative, qui est largement rejetée. Elle a l'air c'est débattu dans le groupe où on a participé ensemble. Il y avait des gens qui étaient qui étaient pour prendre le pouvoir, pour faire mieux que les autres, etc. Et euh, mais une majorité, je crois. Peut-être pas énorme, mais majorité, et pour euh, arriver à dissocier euh, l'élection du vote. Et, et moi, ça me plaît bien. Bah justement, on va parler de démocratie directe avec euh, les La municipales. transition <rire> parfaite, <rire> à, bah, parfaite. <rire> à toi euh, ouais. Tiens, Manu. Merci. Je te laisse le chrono. Bien alors, ben, donc moi, je suis avec euh, Lucille. Bonjour. Donc euh, on a travaillé sur des groupes euh, sur euh, comment peut-on euh, euh, agir face aux municipales qui arrivent euh, en mars 2020. Euh, tu as fait partie aussi de la synthèse des synthèses, de tous les groupes de travail qui ont été euh, euh, pr bah, présents pendant ces trois jours. Qu'est-ce qui ressort le plus de, euh, de la position du mouvement des Gilets jaunes par rapport aux municipales qui arrivent ouais. Donc euh, bah, ça a été un sujet euh, difficile à traiter. Euh, puisque euh, nous n'avons pas, euh, disons, une cohésion euh, par rapport à un objectif ou à un autre. Euh, mais euh, quand même, il y a des grandes lignes qui se dégagent. Alors, euh, disons que la première ligne, euh, euh, ce serait euh, de ne pas participer, par exemple, aux élections municipales, hein, car euh, pour certains, cela fait partie euh, d'un système euh, euh, et y participer, euh, euh, ça serait lui donner du crédit euh, quand euh, on le rejette finalement. Et puis euh, donc il y a un autre point de vue, c'est celui euh, de participer aux élections euh, car euh, on y voit une opportunité aussi euh, d'expérimenter et euh, de mettre en place une démocratie directe. Alors euh, il faut savoir que euh, la démocratie directe, euh, c'est une revendication, euh, disons, euh, générale de tous les Gilets jaunes. Euh, bon, après, euh, la mise en place, évidemment, euh, mais c'est un point sur lequel euh, à peu près euh, tous les Gilets jaunes sont d'accord, euh, c'est-à-dire euh, avoir euh, une possibilité d'action, euh, même si euh, elle est euh, limitée, parce qu'après, il faudrait quand même travailler sur qu ce qu'est-ce que c'est que, euh, ouais. que la démocratie directe. Hein. Euh, donc euh, je vais juste développer juste un tout petit peu euh, pour ceux qui veulent s'impliquer euh, dans, euh, dans les municipales hein, parce qu'il y a plusieurs façons euh, de le faire alors euh, il y a une, une façon ce serait de, de, de s'infiltrer euh, euh, dans une liste euh, qui est d'accord pour euh, mettre une démocr... enfin, euh, un RIC local hein, donc le RIC je le rappelle euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Alors évidemment que euh, ce serait consultatif puisque euh, la, la loi pour l'instant ne euh, nous permet pas euh, d'être décisionnaire. Mais euh, par contre, il euh, y a certains maires, certaines listes qui seraient d'accord euh, pour mettre ça en place euh, dans leur commune. Donc c'est quand même intéressant parce que euh, euh, ça pourrait euh, justement toucher... Euh, euh, un grand nombre de personnes pour euh, ce qui est de prendre des décisions par exemple pour l'eau ou pour les poubelles ou pour euh, voilà. et euh, donc euh, sinon à part euh, s'infiltrer dans une liste déjà existante euh, donc, euh, je, il y a aussi euh, certains gilets jaunes qui vont monter leur propre liste ou alors euh, en tant que gilets jaunes ou en tant que citoyens mais euh, justement, leur motivation, ce sera justement d'arriver vers ce type de référendum euh, locaux. Oui, bien sûr. En effet, ce n'est pas un thème qui, qui fait consensus au sein de, du mouvement des Gilets jaunes. Il euh, y en a beaucoup, et on l'a vu sur le chat aussi tout à l'heure, qui disent qu'il ne faut pas aller dans ces institutions-là. Les institutions sont, sont corruptibles et en fait, euh, on a beau mettre le, la meilleure personne à la tête... Euh, et au pouvoir, il, deviendra par, euh, par un, enfin, il finira tyran et euh, ce sera toujours en fait, un moyen de capter euh, la puissance d'agir de, de tous les individus présents sur le territoire. Qu'est-ce que tu penses de ça Est -ce que, euh, Alors en effet ça ne fait pas consensus, est-ce que toi tu as, as, as un avis sur, euh, sur ça Alors euh, disons que... Il euh, y a aussi un, une troisième façon d'agir euh, que je vais quand même vous citer euh, qui a été répertoriée parce que là, euh, je vous parle, c'est pas vraiment un avis personnel, hein, c'est plutôt euh, l'avis qui a été partagé dans un groupe de travail qui a duré de, quand même de 10 h du matin à 9 h du soir, donc qui est assez conséquent, euh, sur lequel on peut s'appuyer quand même. Donc il y a un troisième point de vue euh, qui est euh, celui euh, de monter euh, des listes citoyennes, mais pas directement euh, municipales, mais euh, qui pourraient agir en tant que lobby. Hein, que, que lobby. Et euh, par rapport euh, à ce que tu disais sur le pouvoir que pourrait euh, avoir un, un maire, nous, on a des propositions aussi à, à faire euh, par rapport euh, à des, euh, des maires qui pourraient être tournants, en fait euh, que ce soit... Alors, même si ce n'est pas inscrit euh, dans euh, la loi actuellement, puisque le maire, euh, euh, il s'agit d'une personne, et que son premier adjoint, effectivement, il a ce rôle, mais euh, nous, on vous... Enfin, nous, je veux dire, les listes qui s'inscrivent de cette façon-là, qui ne sont pas ni infiltrées, ni en tant que lobbyistes, eux, ils pourraient déjà mettre ça en place. Oui, on parlait de de maires euh, peut-être en binôme, mais ça. aussi de, de, de mairies tournantes, c'est-à-dire avec euh, voilà plusieurs collectifs qui viendraient euh, chacun euh, leur tour suivant euh, des mandats pour euh, pour appliquer, pour, euh, régir un problème de la cité. Et il y a aussi beaucoup d'exemples qui ont été donnés euh, dans, dans ces groupes de, de travail. Et je trouve que c'est important de citer. Évidemment, en France, on a Saillant, mais aussi euh, Trémargate en Bretagne. Euh, on a aussi beaucoup parlé de, du Rojava, du, euh, du Chiapas avec le, le Conseil de bon gouvernement des apatistes. Il y a eu. Euh, euh, le mouvement des jeunes s'inscrit aussi dans une tradition de reprise euh, de l'organisation politique et de, de faire autrement euh, par, des, par aussi des, un appel à sortir de l'institution et à créer ses propres euh, moyens d'organisation. C'est ça. Euh, donc en fait, euh, là, je, partirai, je parlerai euh, euh, peut-être au niveau personnel, mais je pense quand même qu'on s'est rendu compte euh, à travers ces deux jours de travail que euh, nous aussi, on a besoin de, de grandir. Et puis, euh, même si on, on semble un peu euh, plus avancé euh, parce qu'on commence à euh, s'approprier euh, euh, ces outils euh, qui sont euh, le RIC ou d'autres, parce que ce n'est pas évidemment euh, aussi simple que ça, euh, on est quand même confronté à une espèce d'éducation, de, de, de, de, de chape, euh, où euh, finalement euh, certains citoyens euh, ne se sentent même pas euh, capables de prendre euh, leur cité euh, en main, parce qu'ils ont été habitués finalement à déléguer. Euh, donc on est confronté aussi à, à, à une éducation à mettre en place, et puis euh, donc c'est plutôt d'un ordre psychologique en fait, de changer euh, certaines habitudes. Euh, euh, psychologique, mais aussi euh, bah, qui se ressentent dans la façon dont on, on, on se laisse finalement euh, dominer en, en, en laissant euh, euh, les autres faire à nos places. Ah, bien sûr, bah, c'est toute la question d'aussi euh, euh, s'inscrire dans l'élection ou pas. Euh, Est-ce que véritablement... Euh, on a la volonté et la puissance de, de, de véritablement changer les institutions qui sont en place, qui sont tellement euh, dominantes, justement. Est-ce que c'est euh, pas, est-ce que tu disais sur on ne on se sent pas capable, mais une fois qu'on est au pouvoir, est-ce qu'il n'y euh, a pas la possibilité d'être corrompu par l'institution même Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on essaie. Hein euh, donc, pour ceux qui sont intéressés par le RIC, euh, donc, euh, il y a euh, quatre points qui sont importants. Euh, c'est euh, l'aspect euh, de la constitution. C'est on va dire euh, C.A.R.L. Donc ça serait constitutif, c'est à dire qu'il y a des choses qui pourraient faire partie de la constitution même. Euh, abrogatoire, donc ça voudrait dire qu'on aurait aussi la possibilité euh, d'abroger une loi euh, révocatoire, c'est à dire de révoquer un élu qui euh, ne correspond pas à ce qu'attend euh, qu euh, la population. Et puis aussi euh, législatif, c'est-à-dire de, de ramener une loi, euh, de, de, de nous-mêmes avoir ce, ce pouvoir de proposer une loi. Moi, Ce qui m'a beaucoup euh, marqué dans, dans le groupe de travail dans lequel j'ai fait partie, euh, d'ailleurs on était ensemble, ouais. c'est aussi la capacité de, des Gilets jaunes en fait, de s'organiser en, en dehors même des municipales en fait, il euh, y a déjà des, des choses qui se font, euh, des assemblées populaires sur des quartiers, sur des territoires qui ne sont pas forcément euh, justement délimités par le pouvoir en place, euh, sur des immeubles, il y a des assemblées euh, populaires qui, font, euh, qui, euh, bah, qui actent des choses de l'organisation quotidienne de, euh, des personnes en présence. Et, euh, et en fait aussi le, le groupe de travail a permis de mettre en place, enfin, de visibiliser en tout cas, de mettre en lumière toutes les alternatives qu'il y a déjà sur le territoire. Que le mouvement des Gilets jaunes euh, contribue, participe, augmente peut-être. Euh, et finalement la question aussi des municipales était euh, peut-être euh, un peu de côté aussi de euh, comment est-ce qu'on doit agir. Non c'est possible de plus localement comment faire et, euh, et ne pas imposer un, une, un schéma, un modèle en fait qu'on doit euh, tous et toutes faire euh, ouais. dans, dans nos municipalités. Oui, je pense qu'il faut sortir de la peur, euh, c'est-à-dire de savoir qu'il bah, y a déjà des lieux euh, qui ont euh, mis en, en place euh, de la démocratie participative. Du coup, est-ce qu'on a véritablement besoin des municipales pour avancer ou en fait, est-ce que ça ne se fait pas déjà euh, sur nos territoires? En fait, et, euh, et dans nos, dans nos, les ronds-points ont été l'exemple vraiment très fort de dire qu'on n'a pas besoin d'une institution pour euh, s'organiser, pour se rencontrer, pour faire euh, acte politique ensemble en fait. Et euh, du coup ça a été aussi une question qui nous a beaucoup animés. Je pense qu'ils vont revenir, c'est ça Euh, Peut-être un dernier mot, Lucille Oui, alors, euh, donc, bah, pour euh, terminer euh, sur ce sujet, euh, quand on prend l'exemple de Saillant, évidemment, euh, euh, ils ont euh, mis en place euh, un conseil municipal participatif, hein, parce qu'il faut quand même vous donner des petits euh, des, des détails, et, euh, mais ils sont dans le cadre de la loi. Hein. Donc, euh, on est quand même dans le, le cadre de la loi. On n'est pas euh, complètement parti euh, sur autre chose. Euh, donc, il y a quand même un maire, et des représentants euh, et, un, et un, donc un, un conseil municipal. Voilà. Merci beaucoup, Lucille. Merci à vous. Reste là. C'est très bien Reste ici. Bien le Alors, comment c'était <rire> J'ai pu un petit peu écouter de okay. en face, euh, Ma foi, Mais on, nous avons on, pu... Euh... Au final, pour conclure, là, sur faire Alors, le lien avec ce que, tu, ce que vous avez discuté sur le municipalisme, est-ce qu'on on change le système de l'intérieur par les élections, tout ça, ça fait écho à autre chose qu'on a vu un peu sur euh, les chats, la question du RIC et euh, du référendum ADP, où, où en gros, la question plus large, est-ce qu'on peut avoir un outil pour changer le système de l'intérieur de manière légale, réformiste ou est-ce que, on... est que ça, c'est pas pertinent et qu'on part sur un point plus révolutionnaire Et c'est un peu un débat qui a animé les Gilets jaunes euh, bah, pendant ces trois jours aussi. Est-ce qu'on change par l'État, par les élections, RIC, tout ça Ou est-ce que non, on y va et on fait la révolution j'ai levé le doigt. Euh, je je ne crois parole. pas qu'il faille choisir. Oui, qu'il faille choisir entre une méthode ou une autre. Ce n'est c'est pas un interrupteur. Euh, je ne sais pas. C'est d'ailleurs. C'est une question que tu nous poses comme ça ou ouais, on se pose. dit que c'est la question. C'est la question. Ouais, qui se pose. Et du coup, ce que j'entends et ce que je partage assez là-dessus, c'est qu'il n'y a, a pas, genre on fait ça ou on fait ça. Il m'a l'air euh, pertinent. Euh, et je comprends. Par exemple, moi, je ne veux pas forcément. D'ailleurs, je ne vais pas sur une liste euh, des municipales, machin. Ça m'intéresse pas, etc. Je, et je, mon avis, c'est que bon, c'est difficile. Il y a moins en moins de pouvoir donner euh, au local et les concentrer très à part, etc. Mais je comprends que euh, on puisse vouloir faire en même temps, sans vouloir aller piquer les mots de notre ennemi euh, dans sa propre bouche, euh, euh, occuper le pouvoir là, faire ci, faire ça, s'organiser pour être sur tous les terrains. Parce que si, on, on selon moi, on laisse le terrain, euh, un des terrains euh, libres, forcément, il sera occupé par euh, d'autres personnes qui eux, voudront euh, perpétuer le, un système qui nous va pas. Tu vois. Je ne crois pas qu'il faille choisir. Est-ce que c'est pas une perte d'énergie non, parce que ce sera moi qui ferai un truc, toi tu feras autre chose, et en même temps, on fera les deux. Et euh, c'est aussi, de toute façon, on s'en rend compte quand on, on commence à se poser ces questions, souvent quand on n'a on pas forcément toujours fouillé. Là je dis on, moi ça a été mon cas, euh, je sais que c'est partagé par pas mal de, de gilets jaunes aussi, cette question de est-ce qu'on se sert des institutions ou pas du tout. C'est une bonne question. Mais en fait, le RIC, ça nous permet aussi de nous élever politiquement de nous poser les bonnes questions. Parce que si on a la sensation qu'on va vers quelque chose où notre voix va vraiment pouvoir compter, on va commencer à se renseigner sur les sujets. On va commencer à s'informer, à chercher la vraie information. Et en fait, on va s'élever politiquement en termes de citoyenneté réelle. Et, euh, et c'est ça, le, le chemin pour le RIC, il est intéressant pour ça. Et on le voit avec le référendum euh, ADP, euh, référendum d'initiative partagée. Euh, tous les Gilets jaunes qui se sont saisis de ces questions de privatisation, qui aujourd'hui sont capables d'en parler n'était pas capable de le faire, là, pour certains, là, il y a quelques mois. Sauf que le RIC, dans un... Ah oh, pardon, Julien, mais je veux juste tac au tac. Sauf que le, le, là où je suis en désaccord avec le RIC dans ce, à cet instant-là, c'est que le RIC, dans un système tel qu'il qu est aujourd'hui, il, il est presque dangereux. Moi qui viens euh, sur la frontière franco-suisse, le RIC est en, existe en Suisse, et, mais dans un, dans un État qui est toujours dominateur, dans un, dans un État qui est toujours euh, capitaliste, dans un État qui, quand tu as de l'argent, tu pourras faire passer ta loi en, en achetant un bus anti-publicitaire. Le RIC, dans, dans la Ve République, dans cette société-là, euh, euh, que tu pourras bien mieux résumer encore moi, Maëlle, avec, euh, avec Floraison, il, il n'est pas, pas même souhaitable, selon moi. Il faut en même temps détruire ce système-là, euh, cette civilisation, comme tu pourrais dire, par exemple. Et euh, je te pique tes mots, mais c'est ce qu'elle dit très bien. Et, et, euh, et, et instaurer ce ric, parce que c'est vrai, ce que tu dis, c'est que quand nous pensons la loi, on est bien plus élevé que si on, on le décrète à enfin on le délègue à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, je pense. Le, le gros intérêt du ric et pourquoi on en a parlé sur Demos Kratos très tôt il y a, il y a trois ans, c'était les premières vidéos de Demos Kratos, euh, Et pourquoi on en a reparlé entre temps, enfin que c'est un sujet qui nous tient à cœur pas parce qu'on croit que qu'on peut l'avoir, déjà, que Macron nous donnera un RIC. On sait très bien que c'est impossible. On sait que si euh, ça arrive dans nos institutions actuelles, ça ne fonctionnera pas parce que les médias sont toujours contrôlés par des milliardaires et plein de choses. C'est pour ça qu'on a fait une vidéo, d'ailleurs, on parle du RIC 2.0 en disant qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mais comme tu le disais, c'est très intéressant, euh, ce RIC, pour l'image que ça donne. Ça parle d'initiative citoyenne. Ça dit aux citoyens, c'est vous qui devez prendre l'initiative du pouvoir, qui devez réfléchir à tous les sujets, qui, qui ne devez pas attendre que le pouvoir vous pose des questions et que vous y répondiez. Vous vous posez vos propres questions, vous y répondez. Le squat, c'est vraiment ça ici. On n'en a pas parlé, mais la question c'était, il faut qu'on trouve un lieu pour faire l'ADA. Ouais. Et euh, les institutions, l'État, la préfecture, etc. ont dit, euh, bah nous, on n'a pas de lieu, euh, allez vous faire foutre. Et bien, bah, les Gilets jaunes, ils se sont posés leurs propres questions. Bah, comment on fait eh ben, ils se sont répondu eux-mêmes, eh ben, on va prendre un ancien musée désaffecté, on va l'ouvrir, remettre l'électricité. Tu vois, c'est magnifique, hein. ils ont. Tout ça c'est un squat, hein. ils ont remis l'électricité, euh, l'eau, enfin ils ont ils ont pris l'initiative. Absolument, et une fois le lieu occupé, ils sont du coup rentrés en contact avec le propriétaire qui est quand même privé. Et ils ont négocié avec lui euh, bah, de le laisser clean en repartant. Et euh, le propriétaire euh, laisse faire. Et on est là et, on, et, et là d'avis. C'est effectivement l'initiative qui est au cœur de tout ça, au cœur du RIC. Et l'étape d'après, évidemment, c'est qu'on tire la petite ficelle et on arrive aussi effectivement à la volonté de réécrire la constitution. C'est très, très présent. Et là, je te rejoins là-dessus. C'est juste un outil. Oui, mais c'est même euh, enfin, au-delà de, de, de, de réécrire une constitution, ou même euh, c'est aussi la... Euh, encore une fois, ça revient à la question de l'ennemi, de, aussi de, de définir euh, le monde qu'on veut. Est-ce qu'on reveut, un, est qu reveut une organisation étatique ou pas euh, Est-ce qu'on euh, est qu s'inscrit du coup dans ça ou pas euh, Et moi, je trouve que le RIC, en tout cas, il a, il a plusieurs problèmes. On en a déjà parlé en plus euh, avec Jemil et Julien sur... Euh, sur floraison, mais euh, il est aussi bah, très excluant finalement euh, de toute une partie de la population, citoyens déjà, merci pour les citoyennes, et euh, bah, qu'est-ce qu'on fait avec euh, les gilets noirs, que tu as abordé euh, tout à l'heure, euh, mais aussi euh, peut-être bah, les, les enfants aussi, quelle place pour les enfants dans les, dans les décisions politiques, euh, donc je pense qu'il faut aussi dépasser, enfin, pour moi le RIC ça a une... Ça, nous, ça ne permet pas une véritable émancipation. Euh, ça ne permet pas de dépasser aussi un imaginaire de rhétorique institutionnelle. En fait, on répond à l'institution par l'institution. Mais euh, à quand va-t-on détruire l'institution qui nous domine, en fait Il faut détruire le pouvoir, pas prendre le pouvoir. Ah, J'aime beaucoup. C'est très bien dit. Et, et, et, et je suis totalement d'accord. C'est pas une étape, c'est vrai C'est une marche. Une marche bah, enfin, Moi, je me pose la question de la... Est-ce qu'on a le temps, aujourd'hui, ouais. de cette marche ou pas, en fait mais si on arrive à tout casser, euh, à renverser le système sans, il n'y a aucun problème. Je Parce signe, je te suis, je te suis, <rire> mais alors, il ouais, n'y a pas mais de problème. Qu'est-ce que vous faites le 17, alors, peut-être ah ouais, bah ça, ça peut enchaîner sur ça, oui, sur oui. les dates, le 17 novembre et le, le 5 16, décembre. Euh, euh, le 16-17, le week-end ouais. du 16-17. Et ensuite, voilà, après, on peut parler de ça déjà ouais. commencer Est-ce que tu veux parler du 16-17, déjà bah, C'est important, ouais. je crois. Il y a un appel international qui voilà. a été lancé, là, qui a été fait. Euh, J'ai trouvé ça super. Donc, euh, c'est un groupe qui s'est constitué avec plusieurs gilets jaunes euh, bilingues. Donc, il y a eu euh, de l'italien, de l'anglais, de l'espagnol, euh, du euh, portugais, au moins. Si j'en oublie pas un, je ne crois pas. Il y aura de l'allemand un peu plus tard. Et ils ont écrit un texte qui a été très émouvant, d'ailleurs, dans sa restitution euh, à, la, à la plénière. Et euh, ils ont fait cette, cet appel dans toutes les langues. Donc, on va essayer aussi de le travailler. Ça, je vais essayer de travailler ça de mon côté, ou l'ADA la va sûrement le faire aussi pour se tourner aussi vers l'international pour cet anniversaire notamment. Ça a été un des volets qui a été euh, euh, réfléchi ici et proposé. Oui, parce que le 16-17 novembre, enfin le 17 novembre, ça fera un an que le mouvement des Gilets jaunes existe un an que Joie tous les, les samedis que tous les samedis il y a eu des gilets jaunes dans la rue, ouais. que toute la semaine il y a eu des réunions, des, des gens qui sont les rond point, des actions enfin, je veux dire, pour des gens qui, il y a un an, étaient primo-manifestants c'était la première fois qu'ils allaient leur manifestation ils croyaient encore que la vue. police était leur ami euh, et là ça fait ouais. un an ouais. et c'est toujours énorme enfin, moi je me suis politisé par le mouvement euh, contre la loi travail où ça avait déjà duré trois ou quatre mois je trouvais ça énorme il y avait des âgés tout le temps, j'étais dans les amphis occupés toute la journée, et, et là euh, Ensuite, il on ouais, une nuit debout, est mis debout, il debout, revenir là-dessus. mais ça vrai. avait duré quelques mois. Ouais, ouais. Les gilets jaunes, ça fait un an, et là, au bout d'un an, on est à un squat avec 500 personnes de toute la France. Enfin, c'est un, un niveau de lutte qui s'est élevé, euh, mais bien plus haut que tout ce qu'on a pu connaître avant, en fait. Et donc, là-dessus, sur ce constat-là, il faut vraiment qu'on, que chez vous, euh, vous, vous demandiez euh, que faire euh, ce 16 et 17. Euh, euh, novembre prochain, ça, on, on a beaucoup parlé dans, ici, dans la rue, quoi. Dans, sur mon rond-point aussi euh, à Annemasse, ça, ça fait vachement débat, et à Genève aussi, parce que c'est euh, international, on est de côté. Et y en a. Alors du coup, est-ce qu'on reste chez soi, quand j'ai chez soi, pas à la maison, dans les rues de nos petites villes et sur nos ronds-points, est-ce qu'on monte à Paris euh, avec les risques que ça implique, mais aussi de se rapprocher des, des, des, des, des, des lieux de pouvoir et donc du coup d'un système à, à, à voir euh, euh, mourir hein, sans aucune compassion, hein, parce qu'ils en ont pas pour nous donc euh, voilà, la question elle est là et je pense que chacun doit faire comme il le sent. Là, c'est la fin de quelque chose de neutre. <rire> Maintenant, je, ce que je pense, moi, c'est vraiment, je finirai oui. peut-être après dessus, euh, je vais monter, moi, à Paris le, le week-end entier parce que je pense que c'est là que de, sur cette dernière année que nous avions pu obtenir des choses, malheureusement, qui nous ont été faillées payer après en pillant la Sécu. Mais ça, on, on allait voir les précédentes vidéos, mais on vous explique. Mais euh, c'est là, c'est avec le rapport de force dans la rue, sous les fenêtres des bourgeois, que ça bouge. Donc, je pense que c'est là qu'il faut qu'on soit ce jour-là. Et ça, c'est mon propre avis. Oui, au-delà de ça aussi, c'est qu'il y a. Euh, donc, le 16, c'est le samedi. Et là il y a manifestation en effet comme tu disais euh, sous les fenêtres euh, de nos, euh, de nos, de nos chers ennemis et il euh, y a aussi donc, le pardon, le 16 et le 17 c'est le dimanche et là il y a un appel aussi pour euh, bah, reprendre les ronds-points, reprendre les blocages, l'ouverture des péages donc il y a aussi ce volet de l'action concrète de, euh, de, de, de faire mal en fait au système et euh, de, de reprendre, voilà, de rebloquer euh, ce que les Gilets jaunes ont fait depuis le début. Oui et puis euh, ici aussi il y a eu ce thème d'aborder, j'ai parlé de la partie tournée vers l'international mais il y a aussi un groupe de travail qui a, qui a travaillé là-dessus et euh, bah, pareil dans quelques jours ils vont être à même aussi de proposer éventuellement un, un appel euh, sorti du travail de l'Assemblée des Assemblées à proposer euh, aux Gilets jaunes, ça restera de la proposition, ça restera un travail entre guillemets consultatif mais euh, ça va aussi être lancé, être fait. Et ça, on pourra le retrouver certainement, Enfin, c'est sûr, sur le, le site assemblé des assemblées Et alors, après le 16 et le 17, tu as aussi le 5 décembre, où là, les syndicats décident enfin de se Ensemble. bouger le cul ouais, et de oui. revenir dans les rues. Bon, ils sont déjà en train de négocier en parallèle, hein, donc il euh, ne faut pas oh non mais plus non. attendre les syndicats. Mais il faut attendre des, des syndiqués, syndiqués. c'est ça, voilà. c'est que les gens se oui, sont oui, très bien. dit tout à Ce n'est pas vraiment les syndicats au final qui ont lancé la grève, c'est les gens, encore une fois, l'initiative citoyenne, l'initiative populaire, euh, a lancé cette grève illimitée, reconductible, et dedans on va avoir de tout en fait. Et les gilets jaunes vont venir. Et c'est ça, je suis très, très enjoué de voir ça. Parce que c'est plus juste la CGT qui dit alors on va faire une grève de deux jours et ça va faire un peu de pression. Et voilà, là c'est juste. Tout le monde qui en a marre et qui dit bon le 5 on arrête de bosser et advienne que pourra quoi. Mais on a vu dans deux centres techniques de France là, de, de TGV et tout ça des gens faire grève sans avoir négocié avec leur leur appareil sans avoir demandé l'autorisation et alors bien sûr nos ennemis euh, vont nous dire ah c'est illégal machin non les gens retenez bien hein, la grève le soulèvement la rébellion euh, elle n'est pas illégale Il hein. euh, c'est a rien d'illégal là dedans et si c'est illégal c'est pas nous qui avons la loi donc on va on s'en fiche finalement c'est pas légitime et c'est pas et c'est pas moral donc voilà il y a quelque chose comme ça qu'il faut absolument mmh. se, se rappeler et euh, et les gilets jaunes ici avec l'appel qui a été voté enfin consulté tout à l'heure, ont largement euh, été dans ce sens de soutenir et de s'investir, pas que soutenir, mais de se mettre en grève de manière illimitée, de s'organiser et d'aller vraiment dans cette grève du 5 décembre et qui, qui doit tenir le plus longtemps. C'est dur la grève, il faut avoir les moyens. Il faut, euh, faut s'organiser dans des caisses, etc. Mais il faut le faire absolument. Et même si la CGT et autres, euh, SFDT, peu importe, qui ont fait des belles choses hier, etc. Et encore aujourd'hui, eh ben, négocient ou pas. Nous, on ne négocie pas avec l'ennemi. Là... On ne négocie pas avec les terroristes. <rire> ouais, je suis d'accord. Mais <rire> là aussi, alors là, c'est un avis personnel, subjectif. Mais c'est vrai que j'ai la sensation aussi que les, les Gilets jaunes, le mouvement, moi, y compris, d'ailleurs, en fait, on va énormément observer quand même ce départ du 5 décembre parce qu'il y a la vraie question de savoir est ce que les syndicats, non pas les syndiqués, les syndicats vont garder la main et vont faire que négocier les miettes et finalement peut être trahir la base comme on l'a déjà vu souvent. En tout cas, c'est la sensation qu'on a. Euh, ou alors est ce qu'on a l'occasion d'aller plus loin? Est ce que vraiment, on va pouvoir pousser cette vague? Et euh, voilà. Et c'est là que le travail qu'on fait les Gilets jaunes pendant cette année va peu, peu, peu porter ses fruits dans un peut être deuxième temps parce que les gens, les syndiqués, les gens du terrain, connaissent maintenant les Gilets jaunes, savent de quoi est constitué. Ils ont vu l'intelligence collective en œuvre et ils savent que c'est pas euh, tous les mots que les grands médias mettent dessus. Donc, il y a franchement un coup à jouer, en tout cas. Il faudrait peut-être pas, pas parler de Gilets jaunes ou de syndicats à syndicats, mais parlons de travailleurs, travailleuses. Même pas. exploiteuse. Il ouais, y a des exploite, oui. ben, je... chômeurs, Ouais, les gens qui ouais ben dans ce cas, du, de personnes d'exploiter en fait, parce que que ce soit un chômeur oui. ou un travailleur, ils et, il et elles sont exploités. Je sais ouais, pas, on je va faire, on veux... trouver un consensus sur un mot de gens, Peuple. Voilà. Mais oui, mais, même pas. Euh, pour moi, ça va bien au-delà du peuple et ça va au-delà de voilà, travailleurs, travailleuses. En fait, c'est euh, tous ceux qui sont euh, sous la domination de, euh, bah, de, de l'oppression étatique et du marché. Euh, et en effet, la grève, euh, ça, ça peut être un, un moyen, une stratégie euh, efficace pour euh, atteindre des objectifs. Euh, C'est notamment ce qui s'est passé d'ailleurs euh, en, en mai 68. Euh, C'est la grève qui a permis euh, d'avoir euh, tous ces acquis sociaux. Euh, donc est-ce que ça va déboucher à véritablement euh, des acquis Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça va aussi permettre de, de se retrouver et de, de permettre d'envisager de, de, ensemble euh, des actions, une cohésion, de définir des objectifs clairs et de reprendre du temps en fait. Enfin, je pense qu'il y a véritablement du temps. Enfin, quand on fait grève, c'est du temps où on ne passe pas à être sous l'aliénation du travail. C'est du temps où on passe à réfléchir, à refaire politique, à refaire euh, sens commun. Oui, non, mais tout à fait, c'est vraiment euh, bah, euh, mettre fin en fait, à l'aliénation du travail. Le travail, aujourd'hui, on est tous et toutes aliénés par ça. Euh, le travail est un crime, vraiment, et il faut euh, abolir euh, ce, ce système d'oppression. Donc euh, la grève permet en tout cas de rompre avec euh, cette temporalité-là, cette aliénation-là. Et je pense que c'est très important qu'on soit tous et toutes dans la rue le 5 décembre. Et il faut faire attention à ne pas penser la grève uniquement comme un moyen de pression qui nous permettrait d'avoir des acquis. négociations. Et que négociations. ensuite, ces acquis, on les garde dix ans et que dans 10 ans, tu es euh, Macron-Bis qui viennent les casser. En fait, ne réfléchissons plus. C'est le moment où on va donner notre avis. C'est un petit moment déjà on a je, notre avis là. avant <rire> ben, on était objectifs. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à, à penser cette question de on n'agit plus pour gagner des choses temporairement, euh, des concessions, des négociations, etc., on agit pour renverser un système et tout gagner pour toujours, en fait. Ou, ou au moins, en fait, reprendre le pouvoir et pouvoir nous-mêmes nous donner nos acquis. Et c'est pour ça que la grève, là, ça va être intéressant de voir comment elle va être euh, euh, prise par, euh, par les, les femmes et les hommes qui seront dedans. Euh, de savoir, est-ce qu'ils vont s'en servir uniquement comme point de pression pour des négociations Ou est-ce que même quand il y aura des négociations, des acquis ils vont continuer et dire non, maintenant, on ne veut plus juste des acquis. On veut que, que vous dégagiez, mais pas que vous, en fait, qu'il n'y ait plus de domination. Et réécrire tout, tout ça ensemble, par la base, avec les syndiqués, avec les Gilets jaunes, avec toutes les luttes euh, pour vraiment reprendre le pouvoir par la base. Pas le pouvoir, l'écrire, en fait. Écrire tout ça, Et parce que c'est forcément une lutte. On vient de parler de l'international. C'est une lutte qui est globale. Là, c'est le, le temps où le monde faut qu'il qu se réveille. Le peuple, les peuples faut, doivent se réveiller face à cette espèce d'oligarchie. Le marché, comme tu disais, comme tu disais aussi, Maël, c'est ça qu'on est en train de réaliser, euh, que ce soit pour les luttes climatiques. Tout est lié de toute façon. On arrive à, à des temps où il va falloir aller au bout des choses. On peut plus se contenter de récolter quelques miettes et de gagner du temps, comme tu l'as dit, je pense. Et euh, j'ai trouvé que c'est une capacité qu'ont les Gilets jaunes, comme ça, à aller assez intuitivement au cœur des problèmes et regrouper avec toutes les luttes, et, y compris les syndiqués le 5 décembre. Ben, je pense que c'est vraiment des, des étapes, c'est des étapes très importantes qu'il va falloir suivre et soutenir. Un mot de la fin peut-être Pas de la fin forcément, ah, parce mais on euh, doit terminer je, le live. Ben, euh, je trouve que, bien. alors je voulais rebondir sur ce que tu disais ouais. à l'instant. Euh, de, euh, je, je, je t'écoutais après, donc maintenant j'ai plus tout en tête. En gros, tu disais euh, pour toujours. Le mot pour toujours, euh, même si tu l'as utilisé peut-être comme ça. La lutte, c'est la lutte qui est pour toujours. C'est pas genre on va obtenir pour toujours ce qu'on aura gagné. Pourquoi tu le tu le partages on complètement, est on est d'accord, mais je voulais le formuler. C'est la lutte qui donne du sens à la vie réellement, enfin, en tout cas à la mienne, à la nôtre. Ça ne sera jamais fini, il faut vous dire ça. Ce n'est pas parce qu'on va faire une grève qu'on va gagner, et que la preuve, on le vit tout le temps. Non, on, parce que les libéraux seront toujours là, parce que l'injustice sera toujours là, parce qu'en euh, qu face fait, il y aura toujours des gens qui voudront reprendre ce qu'on leur aura appris, etc. Donc la lutte, c'est la vie, en fait. C'est ce que je voulais dire. Et ça sera pour toujours, quoi. Bah, Peut-être pour rebondir aussi sur, sur ce que tu viens de dire. Euh, moi, j'espère que la lutte sera pas pour toujours. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a à un moment donné, on peut aussi. Euh, C'est assez. Euh, je pense. Euh, ça Vous freine. lutte alors, Non mais, peut mais ça freine en fait aussi la, la capacité de, de se mobiliser parce que si on dit mais de toute façon on luttera toujours, il y aura toujours des euh, des chefs, il y aura toujours le capitalisme, il y aura toujours des libéraux. C'est pas ce que je dit. Mais en fait, non. Enfin, soyons. Enfin. Euh, Soyons véritablement euh, force de proposition, soyons euh, force de destruction aussi. Et euh, enfin, je trouve que ça fait perdre espoir en tout cas et euh, ça permet de, de freiner en fait l'action. Je pense que si on dit bah ben non en fait le capitalisme il a un commencement, il a une fin, la fin c'est demain et on y va en fait. Alors, je n'ai pas dit que le capitalisme sera toujours, mais les, les, les personnes qui sont contre ton, tes idéaux existeront toujours, parce que nous sommes différents. Quand je dis la lutte, elle, elle est pour toujours, je le pense véritablement, et moi, ça me, ça me booste plus que ça me ralentit, parce que c'est une vérité. Jamais on aura fini de se, et puis se battre. Pas tout, il y aura peut-être la révolution pour quelques années, et après la lutte aura une autre forme. On aura, on, elle, ça ne sera pas toujours la même, en fait. On ne va pas toujours lutter de la même manière. Par contre, j'espère bien, et on va travailler ensemble pour que le capitalisme se casse la gueule et qu'on fasse autre chose. Mais dans cette autre chose, je qu'il est que c'est un leurre de croire qu'il y aura les jours heureux qui vont arriver et qui seront là pour toujours. Non, il y aura la lutte, toujours pour les, pour les gagner, les préserver et les améliorer. Est-ce est que on ça va mieux comme on ça a, On a un objectif final utopique et on ne va pas l'atteindre à un moment et oh. ce sera terminé. On va toujours essayer de se rapprocher plus de plus. Mais oui, la lutte va prendre d'autres formes, des fois plus virulentes, des fois plus passives. Il y, y a une cas, part à la création aussi, cool. une voilà. belle part à la création. On l'a vu dans les thèmes. C'est la création, qu'elle qu soit artistique euh, ou autre, de, à, mais à tous les niveaux. Et il euh, y a effectivement une part de cette lutte en fait qui se transforme. C'est peut être plus de la lutte, mais ça devient une vocation de la résistance. Pour l'instant, on est un peu dans la résistance. Ouais une vocation et, euh, et ça, ça peut quand même motiver parce qu'à un moment donné, ça peut aussi faire des, des espèces de récréation pour avoir des moments aussi qui soient agréables à construire et construire ça ensemble. Oui, bien sûr. Mais si, si on regarde euh, enfin, les, les luttes euh, passées, en tout cas, et les, les mouvements de résistance euh, du passé, euh, je pense que le mouvement de libération noire on se disait pas... Euh, je lutterai pour l'émancipation des Noirs toute ma vie, non, c'est bon, je vais abolir la, la, la ségrégation. N'empêche qu'ils luttent encore, les pauvres. Les Noirs oui, luttent, luttent toujours, ils vont lutter toute leur vie. qu'on bah, qu qu du coup. Il faut que... Oui, non, mais c'est plus les mêmes... C'est plus aller... Enfin, euh, ils ont quand même des ouais, eu bien. des acquis, etc. Et je pense qu'il faut... Euh, bah, penser qu'on peut avoir des acquis, sinon on... euh, euh, C'est vachement pessimiste. Ah pas. sinon, oui, c'est clair, si on dit ça comme ça, oui, oui, oui, je suis, on, je suis complètement d'accord. Bien sûr, on va gagner plein de choses. Là, on va gagner la mort du capitalisme, comme on disait tout à l'heure, on, on sait ça. Mais malgré qu'on aura qu'on aura tué ce truc, je ne crois pas une seule seconde que, que ça sera smooth, que ça va être sympa. Non, ça bien sûr, différent. mais c'est aussi euh, s'organiser, se faire, faire ensemble. Enfin, je pense que, notamment là, en ce moment, au Rojava, ils luttent encore, évidemment, et ben, ils, on, ils continuent de, de lutter. Mais au Mexique aussi, au Chiapas, ils continuent de, de lutter et de reprendre les armes aussi. Euh, en effet, c'est jamais terminé parce que, euh, bah, en fait, il euh, y a quelque chose de, de mondial aujourd'hui. et Il faut réfléchir au niveau mondial et c'est ce que tu disais, euh, Sanglier, d'ailleurs, euh, sur l'internationalisation des luttes. Oui, oui, oui, très important. Et c'est vrai que moi, je vais, je vais essayer comme beaucoup euh, de, de me rapprocher de ce groupe de Gilets jaunes qui s'est formé là, en fait, hein, avec justement les, cette capacité d'avoir des traducteurs euh, pour essayer vraiment de se tourner vers l'international et de se parler aussi euh, dans ces mesures-là. Récemment, on a réussi à rentrer en contact aussi avec des gens en Guadeloupe, euh, à la Réunion. Euh, et c'est super important. Ouais, c'est une des parts. Et il faut encore aller les chercher, justement, pour... Euh, élargir hein, la toile de, la, de cette lutte. Parce qu'on est tous opprimés par la même chose, en fait. Oui, oui, tout à fait. Par euh, le capitalisme et, et la Tout à fait. Et bien, bah, terminons sur ça. Nous sommes tous opprimés, nous devons tous résister. Nous sommes toutes et tous opprimés, nous devons tous, toutes et tous résister. Bernard Arnault n'est pas opprimé. vous devez <rire> toutes et tous vous abonner à voilà. ah, J'ai mille choses à te dire. Floraison, Sanglier jaune et, et, et Demos, Demos Kratos. Kratos ouais. <rire> Parce qu'on veut de l'argent, c'est con, on peut pas terminer là-dessus, <rire> on peut pas être on, on, on peut pas ça, l'argent. Non, non, non, non, sortez de chez vous, le Non, rejoignez les, les gilets jaunes, rejoignez voilà. la lutte, si. rejoignez tout ça, créez des choses il fallait bien qu'on termine par de la pub ouais. un peu, non, ah, justement, on ne lâche rien les amis, n'oubliez pas que tout ça c'est l'initiative et on lâche rien en fait, Voilà. on n'a plus le choix, et bravo aux organisateurs et organisatrices de la l'ADA, vive la prochaine Assemblée des Assemblées, et investissez-vous, quoi, à mort, en fait, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, au revoir, ciao, We'll